Nous voulons lire un psaume, nous lisons dans le livre des psaumes, chapitre 148, psaume chapitre 148.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 Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour tous les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, Louez l'éternel. Amen. Non, non, non, jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Sera Non, non, non, non, non, jamais ne pas Seigneur nous encore en cette journée, Père, que tu as daigné nous accorder la grâce de pouvoir avoir ce premier dimanche du mois de janvier 2020. Seigneur, c'est vraiment une victoire. C'est vraiment la victoire que tu nous as accordée, Seigneur, de pouvoir avoir ces jours mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Oh c'est pourquoi, c'est avec beaucoup de reconnaissance, mon Père, que nous étions devant ton trône de grâce au oh Dieu pour te dire merci. Merci réellement du feu pour notre cœur, mon sauveur. Oh Dieu, pour ce jour que tu nous as donné, Seigneur, où nous voulions réellement te louer, te célébrer, te glorifier, Seigneur. Pour l'amour que tu as témoigné à chacun de nous, mon bien-aimé Patibissant, la grâce d'être là, mon bien-aimé Patibissant, de pouvoir aussi être aussi heureux de voir marcher davantage et encore avec toi, mon sauveur. Nous avons chanté les chants des sions pour ta gloire, nous voudrions encore les chanter encore pour ta gloire, mon bien Père Saint, parce que nous sommes venus pour pouvoir te louer, toi, pouvoir t'exalter, toi, mon bien-aimé Patibissant, nous reconnaissons que nous sommes tes sujets, Seigneur, créés pour ta gloire, formés pour toi, mon bien-aimé Père, et que nous voulons te servir encore davantage, mon roi, et cette année, nous voulons voir m'a te donner du temps, Seigneur, dans notre vie, dans notre cœur, dans notre temps, mon bénémoine, Père Tibissant, oh Dieu, dispose encore davantage, mon roi. Nous te supplions, notre Dieu, de vraiment marcher encore avec nous, mon bénémoine, Père voire Voir vraiment te donner encore beaucoup plus de temps qu'auparavant, Père. Seigneur, nos cœurs t'appartiennent. Nos esprits t'appartiennent, mon roi. Ce que nous sommes t'appartient, Seigneur. C'est toi qui nous as formés, mon bénémoine, Père Saint. Et nous voulons te dire merci, oh notre Dieu. Parce que nous as créé pour cela, mon bénémoine, Père Pour ta gloire à toi pour te servir, pour élever ton nom, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Nous sommes réellement tes instruments, Père. C'est pourquoi merci pour chaque frère et chaque soeur qui a chanté encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père sans. pour la chorale, pour les enfants, mon bien-aimé Père sans, oh Dieu. Seigneur, combien c'est merveilleux de voir réellement entendre le cœur, le voix qui célèbre ton nom, mon bien-aimé Père sans. Glorifiant ce Dieu qui a fait des merveilles pour nous, Père. Jusqu'à ces jours, tu nous as jamais abandonné, Père sans. Tu as toujours été là présent pour nous conduire encore davantage, Père. C'est pourquoi nous voulons te dire merci en ces jours, mon Père. Sois donc béni, exalté, Père Saint. Merci encore pour les cantiques qui ont été chantés. Merci encore pour le cœur qui t'ont émis encore aujourd'hui encore davantage, mon roi. Merci encore pour le prier l'adoration, mon bien mes pâtissons. Merci aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont en connexion à différents pays, différents endroits, mon béni, mes au Dieu, qu'ils soient bénis. Tant aux états unis partout, mon bien mes pères qu'ils soient vraiment bénis et fortifiés par toi, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Jésus-Christ, Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment exalté et glorifié, vous pouvez vous asseoir. Soyez vraiment les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse richement. Remercions le Seigneur pour ce jour qui nous accorde la grâce de pouvoir nous retrouver ensemble et aussi merci à chacun de vous qui avez daigné aussi répondre aussi à notre invitation de pouvoir venir aussi avoir ce moment ensemble avec nous parce que nous réalisons la grâce que Dieu nous a accordée d'avoir été dans cette année qui vient de passer 2019 et d'entrer dans cette année 2020 et la reconnaissance à ces dieux c'est de pouvoir quand même avoir un jour, en l'occurrence le premier dimanche de du, du mois de janvier, donc le premier dimanche de, de l'année. En réalité, effectivement, nous sommes entrés et de pouvoir aussi avoir ce moment pour pouvoir remercier le Seigneur de tout notre cœur pour sa fidélité, euh, sa bonté et surtout la grâce qu'il a répandue effectivement sur nous. Que le Seigneur bénisse tous nos frères et sœurs euh, qui sont venus de loin. Je commencerai par le pasteur Yves qui est venu effectivement de, de, de la France, donc de brouiller. Ça va, mon frère Que Dieu te bénisse. Et nous sommes heureux de pouvoir t'avoir. Et je pense que nous aurons l'occasion quand même que tu viennes pour pouvoir saluer aussi l'Assemblée. Que Dieu te bénisse richement. Et je crois aussi que nous avons aussi des frères et sœurs qui étaient venus de la France et qui voulaient rentrer aussi à en France, mais que le Seigneur a touché le cœur et, et qui sont restés jusqu'à ce jour. Donc les, les dimanches, notre frère Marcelin, avec sa famille, devait retourner depuis. Mais Dieu a accordé la grâce qu'il ait la joie aussi de rester aussi avec nous. Je le vois là-bas, en train de sourire, effectivement. Nous sommes heureux. Et je vois, oh, je vois ma soeur Francis. Oh, ah oui, oh, là, là, là. je vois, mais oh, que Dieu vous bénisse, ma soeur. Oh, j'aime bien donner la pâtie. Ça, c'est ma soeur qui chante tellement, que Dieu vous bénisse richement. Ah, je ne voyais pas tellement bien. Soyez les bienvenus, on est heureux de vous voir, mon frère. Soyez les bienvenus. Nous sommes vraiment heureux. Et que Dieu soit béni. Ah, nous sommes dans la joie. Et je crois qu'aussi qu'il y a notre, notre frère, notre, notre frère euh, ici, euh, Philippe, avec notre sœur euh, Lily. Je crois que notre sœur aussi, Elodie, est revenue. Ah, quel bonheur de savoir que, ah, que tout le monde est comme... Est, que Dieu vous bénisse. Notre frère Bruno, je pense qu'il est là aussi. Et avec nos frères qui sont là-bas, je crois que le frère qui sont là-bas, que je vois, ils viennent avec... le Pasteur Moutou, je pense, de l'Église. C'est ça dont je pense bien si je, je prononce mal. Ah mais pourquoi vous êtes tellement si loin, si bas là-bas Venez par ici, Pasteur. Venez, levez vous vous, vous, vous, Pasteur Moutou. Venez par ici, devant. Je suis très content. Venez par ici. Venez, venez, venez, venez, venez. venez. Vous, vous, vous pouvez venir. Hein Voici donc le frère, le Pasteur Moutou de l'Église. C'est Pentecôte, je pense. Hein Votre Église, c'est pas. Oui, mais c'est Pentecôtiste ou Évangéliste. Évangéliste, oui. Et je vous inviterai à pouvoir vous asseoir juste à côté de mon frère. asseyez vous là-bas. Vous l'accueillez, n'est-ce pas Amen. Ah, Je crois qu'il il, il, il est venu avec. Le, le... Vous êtes venu avec qui Avec euh, les frères de chez vous Ok. Vous pouvez vous lever comme ça, on vous voit. C'est vous Oui, ah oui, voilà. Donc Vous les accueillez, n'est-ce pas Merci. Soyez donc le, les bienvenus voilà, joie de pouvoir nous retrouver. Alors, je pense que nous avons encore des frères qui sont venus. J'ai déjà dit, mon frère, mon frère Bruno, je l'ai vu encore, effectivement. Et, et d'autres. Y a-t-il quelqu'un d'autre encore qui sait Ah, notre frère Casquin des lions. Il est où Ah, le frère Casquin, il est là. Que Dieu te bénisse. Je suis heureux. Merci beaucoup. Et j'ai aussi appris que notre frère Abel est de l'Angleterre, donc les mari de notre sœur. Il serait où, quelque part ici Où est-ce qu'il est, le frère ah Bon, tu peux quand même t'élever, puisqu'il y a des nouveaux qui peuvent te voir aussi. Hein. Merci vraiment d'être venu de si loin. Tu as traversé, malgré le Brexit, tu es quand même venu. Nous sommes, nous sommes heureux d'accueillir les Anglais aussi parmi nous. Que Dieu te bénisse richement et nous sommes heureux de pouvoir réellement t'avoir aussi parmi nous. Tu peux t'asseoir, mon précieux frère. Et y a-t-il encore un autre que j'ai eu à pouvoir. Notre frère, Kassérec, il est ici frère Kassérec de la Hollande. Et tu es là, mon... oh oui, on t'a cherché, toute la période où ici nous étions en train de chercher la foi du Seigneur pour rentrer dans la nouvelle année où on n'a pas trouvé frère Kassérec. On s'est dit, mais c'est, nous sommes heureux, parce que ton épouse était ici, avec les enfants, n'est-ce pas Mais nous sommes heureux, que Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un que j'aurais peut-être oublié d'une certaine manière ou d'une autre Non, mais en tout cas, vous savez que je peux oublier, mais les Seigneurs ne vous oublient pas. Amen. Et vraiment, soyez les bienvenus et nous sommes, vraiment, heureux. je pense que notre frère Bernard, aussi avec quelques frères et sœurs de l'Allemagne, sont en chemin pour venir aussi vers nous. Il m'a envoyé un message qu'il est en chemin. J'ai dit, quel bonheur de pouvoir se retrouver. C'est là que nous remercions notre Dieu pour sa grandeur et son amour et sa bonté à, à notre endroit. Vous savez, c'est aussi un jour où Dieu m'accorde la grâce de pouvoir aussi <coughs> apprécier ce que le Seigneur a fait pour nous, pendant, depuis le 1er janvier jusqu'au au 31 décembre. Et là, il a fait, non seulement euh, il a fait, mais il a continué à pouvoir faire, mais avec aussi des frères et des sœurs, ici qui sont avec nous aujourd'hui effectivement auxquels le Seigneur accordera grâce que nous traversons ensemble effectivement en ce moment pour que nous puissions nous y être. Alors euh, aussi dans mon cœur, j'ai beaucoup de... Je vois une nouvelle personne ici, là-bas euh, là, celle qui est assise là. Soyez le bienvenu Et vous pouvez vous lever mademoiselle Oui mais c'est un bonheur de pouvoir vous voir que soyez vraiment le bienvenu vous l'accueillez n'est-ce pas quelle joie, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Mais je crois qu'à côté de vous, il y a aussi quelqu'un, non Il est déjà venu ou il est... Est-ce hein? qu'il est que déjà ici C'est la deuxième fois. mais il faut venir plusieurs fois. <rires> que le Seigneur vous bénisse, je suis content de pouvoir vous voir. Oui, je vois aussi ma soeur qui est debout. Vous vous appelez comment Vous vous appelez comment, sœur Jeanne. Oh. C'est la première fois aussi Oh, quel bonheur. Que le Seigneur vous bénisse, ma soeur. Nous vous accueillons avec beaucoup de joie. Vous l'accueillez, n'est-ce pas? Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, comme nous, disons que le Seigneur fait vraiment aussi de ma... Mon, mon frère pointe pointe les doigts. Et où c'est? Il est où? Oh. Où, où est-ce qu'il... Je ne vois pas bien. Ah, comme c'est dans mon coin. Il est de quel côté? Ah! Rebecca, Rebecca, lève-toi, ma grande, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mais quel bonheur d'avoir Rebecca. Ah là là là là là là ça Je un bonheur. Sois la bienvenue, là là là là dieu là là là Mais là je là là avec les enfants, là là là là Dieu soit béni. Vous alors, on m'a dit qu'il y avait aussi quelqu'un. Mais je peux, parce que, voyez-vous, les haut-parleurs, ils cachent. Ils Sois le bienvenu, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes heureux de pouvoir vous voir aussi ensemble. Merci beaucoup d'être là. Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai peut-être... Mais si je n'ai pas vu quelqu'un, aidez-moi, que je puisse voir. Que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme nous disons, le Seigneur nous a accordé cette grâce de pouvoir traverser. Vous n'êtes pas fatigué je voudrais juste dire quelque chose à ceux qui sont venus pour la première fois. Soyez cléments avec nous. Aujourd'hui, c'est un jour où nous avons voulu remercier le Seigneur, et tout notre cœur, nous prendrons un tout petit peu de temps. Ne soyez pas... Jusqu'à en disant, mais ils sont tellement longs, on ne va pas être long Parce qu'on ne voudrait pas que vous partiez vite. Nous vous disons aussi que... Parce qu'on a beaucoup préparé. Parce que si vous partez, qui va manger ça Donc alors, restez... Prenons le temps de pouvoir prier ensemble, et puis après nous vous inviterons à la table qui est en bas parce qu'on a fait cela pour que cette nouvelle année nous commençons aussi ensemble avec le Seigneur et avec vous aussi. Alors, nous allons prendre un tout petit peu de temps, un tout petit peu, comme ça nous pouvons aussi aller, aussi partager cette communion fraternelle. Donc je disais que le Seigneur nous a accordé cette grâce de pouvoir traverser ce temps et les moments depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et cela ensemble avec des frères, avec des sœurs qui de tout leur cœur effectivement se sont donnés au Seigneur et qui aiment les Seigneurs de tout leur cœur et que de mon côté aussi, voyant la grâce que Dieu nous a accordée de pouvoir les avoir et voir ce qui se passe effectivement, et je suis aussi reconnaissant à Dieu de me les avoir donnés. Et c'est pour cela qu'en retour, je, vais, je remercie Dieu et je vais aussi le remercier aussi. Tous ceux-là qui ont eu à pouvoir réellement aussi pendant toute cette période parce que pour avoir aussi un endroit comme ceci, il y a des personnes qui travaillent. Nous sommes ici, nous sommes, on, on, on, en fait ici c'est un centre missionnaire où nous avons la grâce de Dieu de pouvoir effectivement avoir beaucoup d'églises effectivement et de frères et sœurs effectivement de par le monde qui sont connectés ici à nous, dans cet endroit. Et pendant que vous êtes ici effectivement, vous vous voyez vous, mais l'auditoire est tellement grand parce qu'il y en a encore d'autres qui sont en connexion, qui nous suivent en direct, dans différents pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit dans l'Afrique, effectivement aussi, même dans les îles, effectivement, très lointaines, que ce soit même partout, on a de frères et sœurs en Indonésie, partout. Ce qui veut dire qu'on ne dit pas ça pour vous faire comprendre qu'on dit non, c'est que nous les avons réellement, qui sont aussi attachés aussi à nous. Et puis des églises aussi. Nous en avons beaucoup d'églises, et par la grâce du Seigneur. Nous construisons aussi des églises, effectivement, dans différentes contrées où nous avons vraiment de frères et de sœurs dans ces églises, effectivement, qui sont aussi attachées donc à nous. Donc, nous remercions le Seigneur. C'est pour que vous sachiez que nous ne sommes pas une église dénominée, ou dieu qui, est en fait, appartenant à quelqu'un. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes un centre. C'est pour ça qu'on dit International Mission Center. Ça veut dire IMC. Donc nous sommes un centre missionnaire où nous avons la grâce de Dieu de pouvoir aussi distribuer effectivement soit des brochures et aussi des bibles, surtout les bibles en donne quantité, effectivement aussi, dans différents endroits. Et pour cela, pour cette distribution, effectivement, des, des, des, des, des, des brochures et des Bibles aussi, surtout, aussi cela que nous avons la joie de pouvoir avoir ici. Dieu nous a accordé la grâce d'avoir une bibliothèque, c'est-à-dire dans les bâtiments que nous avons de l'autre côté là-bas, effectivement, au-dessus. Il y a un endroit où vous êtes aussi invité de pouvoir aussi aller si vous avez besoin d'avoir une Bible. On donne gratuitement des Bibles, effectivement, et beaucoup d'autres choses, effectivement, qui concernent la marche, en fait, des croyants, des chrétiens. Alors, vous pouvez monter là-bas, donc dans notre bâtiment avant, dehors, et au-dessus, effectivement, il y a une bibliothèque. Et c'est lui qui gère cette bibliothèque-là, c'est notre frère Zaché. Je voudrais qu'il vienne ici juste devant. Si tu peux avancer, mon précieux frère Zaché. C'est le frère Zaché et ce frère est aussi le diacre, que vous pouvez voir. Et depuis des années, il a toujours eu la responsabilité de pouvoir s'occuper de cette bibliothèque. Mais il est fait d'une manière extraordinaire. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte combien de pays nous servons et dont il est la chasse. Actuellement, d'ailleurs, il y a au moins quatre pays. Je pense la Zambie, la Tanzanie, effectivement aussi le Gabon, je pense encore notre pays que j'ai oublié, dont il est... C'est ça, je pense, hein, Le aussi, dont il est occupé à pouvoir faire des coulis et qui doivent effectivement partir, après cette semaine ici, effectivement pour être en fait aussi déposé dans différents pays, dont les frères et soeurs aussi attendent là-bas. Donc, comme vous le voyez, il est ici, il travaille comme diacre, mais tous les jours, il est dans son bureau, effectivement, là-bas, pour s'occuper de la bibliothèque et aussi de l'expédition. Alors, je voudrais aujourd'hui aussi lui dire un grand merci. Parce que, vous savez, ce frère, il est vraiment âgé, mais tous les jours des réunions, il quitte très tôt, vraiment avec sa femme. C'est celui qui vient ici pour mettre les radiateurs, tout ce que vous voyez, effectivement. Il veille effectivement tout, ainsi que tout soit au chaud. Quand même, il fait tellement très froid. Quand vous arrivez, vous entrez, vous sentez la chaleur ici, c'est toujours lui. Pendant l'hiver, c'est toujours lui. Pendant l'été, c'est toujours lui. Alors, comment ne pas dire merci Comme vous le voyez ici, il travaille ici. Il est notre à d'Assemblée, mais il y a son travail là-bas. Mais comme vous me voyez là, je ne lui ai jamais payé un euro. Donc les brochures et par là je profite aussi l'occasion pour pouvoir remercier une sœur. Elle n'est pas ici mais elle nous écoute effectivement. Elle est au Canada. C'est la sœur Carole Lafrenière. Que le Seigneur bénisse cette sœur. Vous savez pourquoi n'est-ce pas Oui, parce que Dieu nous a donné des sœurs. Cette sœur elle est particulière. Jusqu'aujourd'hui elle fait ce travail-là et il les envoie. Et Lui, avec son, son collègue, c'est sa collègue de travail. Sœur Mariette, lève-toi. Je veux juste aussi arriver à pouvoir te remercier. Oui. <rires> Voici les collègues de travail de Frère Zachy. Ils sont dans leur bureau là-bas, la bibliothèque. Ils peuvent rester juste parfois même 23 heures. Pourquoi le travail des brochures Il faut lire, il faut relire, il faut les autographes. Comment je... Mais... Les autres se confondent avec les orthographes. parce que, voyez, -vous, avec l'âge, on ne sait plus très bien. Les orthographes, mais quoi L'orthographe. L'orthographe. Parce qu'on est tellement avec la Bible, et puis on a perdu le vocabulaire. L'orthographe, vocabulaires. voilà. L'orthographe, or, pour pouvoir corriger. C'est pour ça que vous avez... Parce que quand la Bible... Enfin, quand les, les brochures sont effectivement avec des, des, des erreurs, alors vous comprenez que les gens qui, qui ont le cœur n'est pas vraiment droit, ils commencent à vous critiquer, vous insulter, même pour pouvoir écrire quand même les Français écrivent Mal. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné des professeurs. Ah, entre parenthèses, la seule mariée des professeurs. Donc, Et notre frère Zaché, architecte. Donc, précision et correction. Brochure sortant parfaite. Donc, nous remercions Dieu pour cela. Et que le Seigneur vous bénisse tous les deux. Et, et vous comprenez aussi que notre soeur Marie s'occupe aussi de la cuisine. Cuisine aussi dans le bureau du pasteur. Donc double travail, non seulement cela, mais elle a son travail propre, parce que là, j'avais oublié, hein, je dois reconnaître quand même, hein. elle a son travail propre, c'est le secrétariat, vous qui partez maintenant en, en, en Israël, parce que nous avons ce projet, quel bonheur, ils m'ont appelé pour me dire, nous avons encore une nouvelle à pouvoir vous annoncer, parce que d'abord, je vous ai épargné de beaucoup de choses, hein qui allait vous faire palpiter le cœur, parce qu'elle se dit « mais est-ce qu'on va partir ou pas ?» parce qu'il y a eu du gros changement Et je ne vous disais rien, j'étais toujours « Seigneur aide, Seigneur soutien » parce que si on leur annonce cela, comment sera le cœur Parce que ça allait changer. Et puis après j'ai dit « en tout cas, moi je ne bouge pas, je ne bouge pas ceci, je ne bouge pas cela, parce qu'ils les prient. Oh, » J'ai dit « moi je ne bouge pas, parce que vous imaginez que je leur dis ça, comment ils vont réagir ?» J'ai dit « Seigneur, je reste avec, je prie avec, je prie. seulement lui qui était, avec, qui était informé, avec tous ces Changement ainsi. » Et bien, il m'appelle, je dis, « oui, monsieur, il Et puis, ils de Jérusalem. « Nous avons une bonne nouvelle pour vous. » Je dis, « C'est ce que j'attends toujours. » Il dit, « Bon, les prix, ça reste. » Et puis, en plus, il dit, « Mais nous vous avons trouvé des meilleurs hôtels que ceux qui étaient avant. » Non seulement cela, il dit, « Mais voilà encore ce qui est encore bien pour vous. »« C'est que Comme vous allez continuer votre conférence ici, nous vous avons trouvé en fait l'auditorium des 600 places. » Avec, avec tous les instruments possibles pour que vous puissiez tenir vos réunions comme vous le voulez. C'est-à-dire que quand on va là-bas, on va tenir les mêmes réunions avec les Ils ont tous sonorisation, tout ça, dont je pense que même Daniel aura son... Et la même chose aussi sera aussi en Galilée. Ils ont aussi prévu aussi que dans chaque ville où nous allons, parce qu'à Jérusalem, on passera Dieu voulant quatre jours, et puis en Galilée aussi, on passera, donc on passera aussi beaucoup de temps en Galilée, effectivement. Donc, il y a bien des hôtels supérieurs, qui me l'a dit. Et puis là-bas aussi, on a prévu aussi des salles. Chaque endroit où on va, toujours des salles. Ça veut dire qu'on aura toujours des réunions, on chantera comme ça, on priera les Seigneur comme ça. Donc, ne restez pas. <rire> <rire> ben oui. on ne sait pas si on arrive là-bas. On a chanté, on a chanté. Et puis un moment... <rire> Et puis, un moment, vous comprenez Alors, nous voulons, nous prions que Dieu nous aide. Il accordera la grâce. Donc, c'est elle qui s'occupe effectivement de, au niveau du secrétariat, de pouvoir gérer aussi, effectivement, aussi tout ce dossier-là, en réalité, effectivement, avec des contacts extérieurs avec tous les frères. Lors de la conférence, c'est elle aussi qui s'occupe, effectivement, de cela. Alors, je voudrais aussi la remercier, et comme aussi à mon précieux frère euh, Zaché aussi. Et je voudrais vraiment dire merci à Dieu, au Seigneur, parce qu'il nous a donné vraiment des frères et des sœurs auxquels je ne paye rien. Mais parce qu'ils reconnaissent ce que notre Dieu fait, alors il remercie le Seigneur par la grâce que Dieu nous a connu à d'avoir ce soir de vie. Alors, nous allons prier pour eux. Mmh. Tendre Père et précieux souvent, je voudrais te dire encore merci. Merci encore pour notre précieux frère Zachy et aussi que notre précieuse sœur Mariette pour le travail, pour aussi la tâche qu'ils occupent effectivement aussi dans cet endroit. Et combien, Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir réellement aussi les avoir Père. Que tu les bénisses richement pour leur amour et pour la joie que nous avons de pouvoir les avoir. Je le remercie vraiment de tout mon cœur, comme tu m'as accordé la grâce de pouvoir réellement aussi voir le travail et l'œuvre. J'associe aussi notre sœur Carole. Qu'elle soit bénie, mon bénéme Patibisson, avec son mari là-bas, ils son père Dieu. Cette sœur, elle est vraiment précieuse, mon roi. Et une véritable fille d'Abraham, mon béni, Père Saint-Dieu, qui aime son Dieu et qui le sert. Seigneur, souviens-toi de ma sœur Carole, mon bénémoine Père Saint-Dieu, Qu'elle soit bénie, mon mes Père saint Dieu, que sa famille soit bénie. Redonne à ta servante, tous ses enfants, mon Père oh Dieu. Qu'elle puisse avoir la joie, le bonheur de voir ses enfants revenir à la foi, ses petits-enfants aussi, mon bénémoine, Père oh Dieu. Fais de moi aussi pour ta servante, notre sœur Mariette, c'est aussi que pour aussi ton serviteur, ton bénémoine frère aussi sachée, qu'il puisse aussi avoir le bonheur de voir le leur aussi être dans la marche dans la foi, Père saint -Dieu. Leurs enfants, mon béni, Qu'ils soient donc bénis. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le pauvre vous asseoir. Alors, je voudrais... Je ne vais pas traîner. Ne pas. Parce que nous allons lire la parole de Dieu tout de suite aussi rapidement. Je voudrais remercier aussi. Vous savez, c'est toujours... C'est toujours moi qui cela, effectivement, aussi. Quand vous pouvez voir des jeunes frères et des jeunes sœurs qui, aujourd'hui... Euh aiment avoir des temps de liberté pour faire beaucoup de choses, effectivement, aller courir, effectivement, par exemple, on commence un week-end, on a beaucoup de projets, mais de voir qu'après le cours, un vendredi, ils viennent ici pour simplement apprendre à pouvoir chanter pour la gloire de Dieu avec un, un tel dévouement. Et alors, chaque mardi, chaque jeudi, chaque dimanche, ils arrivent toujours très tôt, pour pouvoir chanter. Je trouve, je en fait l'empressement quand l'une ou l'autre est en retard. Ils se pressent effectivement parce qu'ils veulent absolument être là pour pouvoir, va pouvoir chanter, glorifier Dieu. Une demi-heure avant que les services ne commencent. C'est très touchant, frère. Et puis avec autant de respect, autant de considération effectivement des choses de Dieu, ce qui est touchant encore, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Dans leur façon de pouvoir aussi se tenir et s'habiller. Comment ne pas être reconnaissant à notre Dieu Je le remercie de tout mon cœur et je prie encore pour que les autres encore, auquel Dieu, Mais aussi cette soif parfois, ils hésitent effectivement, mais que se sentent à l'aise. Même si on doit ajouter encore des de rangées jusqu'ici, je pousserai encore la chair par là. Que Dieu vous bénisse. Donc, ne dites pas, moi je suis âgé, je ne peux pas. Alleluia. Il n'y a pas d'âge. Pour louer Dieu, il n'y a pas d'âge. Même à 80 ans, tu peux faire partie de la chorale. Même à 90 ans, aussi longtemps que Dieu donne encore le souffle, que les Seigneurs vous bénisse. Je me souviens que notre sœur Rebecca qui est assise là-bas, à un moment aussi, elle était à la chorale. N'est-ce pas vrai Parce qu'on aime toujours chanter Dieu. Ça, c'est la grâce que Dieu... Vous savez, chanter les Seigneurs de tout son cœur, vous ne vous rendez pas compte, effectivement, ce que cela fait dans la marche spirituelle de quelqu'un. Parce que, nous l'avons dit, effectivement, Paul est silas en prison. Il ne fait simplement que louer Dieu. Ce que vous méprisez, là, que vous trouvez que ça ne vaut pas, c'est ce qui est grand aux yeux du Seigneur. Et c'est cela parce que, là-haut, dans les cieux, on ne fait que louer Dieu. On ne prêche pas la parole de Dieu, là-bas. Oui, on ne prêche pas la parole de Dieu. On ne fait que louer Dieu. Donc, c'est le ministère qui est grand de pouvoir louer et chanter la gloire de Dieu. C'est pour ça que je veux remercier la chorale. Si vous pouvez vous lever, les voici. Que le Seigneur vous bénisse richement. Quand je peux voir ces jeunes enfants que nous avons vus, je l'ai dit l'autre fois, ils étaient tellement la petite que je prenais dans les bras aujourd'hui. Yeah, my dear sister Doreen, God bless you richly. Oh, Gloria! Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, Que Dieu te bénisse. Ah oui. Et, elle m'a dit quelque chose en disant Mais j'ai toujours remarqué que quand on met au monde des bébés, alors on ne sait plus venir à la chorale. Elle dit Mais moi, je pris ma décision, bébé ou pas bébé, je reste à la chorale. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, rentrez dans vos bancs, effectivement, aussi. Vous voyez tous ce, ces jeunes filles et jeunes, jeunes garçons qui sont là. Mais il y a le frère ici. Ah, Bruno. Florian. Bienvenue, bienvenue, qui est là aussi. Oui, vous pouvez passer, vous pouvez passer la chorale entrée simplement. Oui, ah, il y a encore la place, effectivement, aussi là-bas. Mais je voudrais spécialement vous remercier. Chacun de vous, personnellement, je vous dis... Regardez-moi ici, quand, euh, spécialement chacun de vous. Do you hear me? Yes, God bless you. Et mon frère, euh, que Dieu te bénisse. Et euh, je voudrais que vous, vous, vous me voyez. Ah, oh, oh, oh, mais Sarah, vous voyez Sarah Nitsa? Que Dieu soit béni. C'est merveilleux. Que, quelle joie de pouvoir la voir. Euh, que Dieu bénisse cet enfant. Vous savez comment le combat pour cet enfant même dans l'endroit où il il s'est battu pour pouvoir revenir à l'Assemblée, être baptisé et la voici aujourd'hui à la chorale. C'est un bonheur. oui, notre que Dieu te bénisse. Rentrez dans le rang. Je voulais spécialement remercier vraiment, oh, que Dieu bénisse, chacun de vous. Même si parfois c'est un moment où vous voyez les gens qui ont peut-être le regard de oh, ceci et cela. Mais sachez que de mon côté, je vous aime beaucoup. Et, et c'est sincère, je, re, je suis reconnaissant à Dieu de vous avoir. Parce que pour faire ce que vous faites ici, il faut vraiment aimer Dieu. Malgré les oppositions, que vous allez entendre à gauche et à droite, mais toujours vous êtes là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. De tout mon cœur, je vous remercie sincèrement, parce que vous êtes aussi un don que Dieu m'a accordé, la grâce. Quand je peux entrer ici, je vois ces bancs-là, tout le monde assis, effectivement, je dis merci Seigneur. Et vous savez, en plus, vous, vous asseyez juste ici vous savez, c'est juste que ce côté-là, vous comprenez, non? Donc, vous connaissez l'importance du rôle que vous jouez, en fait, dans la prière, en chantant. Et maintenant, ce que le Seigneur a fait avec vous, c'est quelque chose de tellement particulier que quand vous chantez de tout votre cœur, eh on sent l'atmosphère qui change. C'est que, que chacun de vous ne puisse pas se sentir comme si euh, je, ne suis, je ne sais pas bien Si a, tu, le Seigneur a permis que tu t'asseilles là, c'est que tu sais chanter. C'est que Dieu, que Dieu te bénisse. C'est que Dieu t'a donné quelque chose de particulier. Et puis, la voix de chacun de vous, la voix que vous avez, elle est particulière. Et c'est cette particularité-là qui fait que quand vous chantez, nous disons que si la sœur Sarah n'est pas là, on voit qu'il y a un trou. Si un ça n'est pas là, il y a un trou. Ne pensez pas que quand tu es absente, que on est content, on dit « Non, dans la chorale, il y a quand même un trou. » Si cela n'est pas donc chacun de vous, à la place où vous êtes effectivement, vous êtes tellement important. Même si quelqu'un vous dit non, nous pouvons, moi, moi d'abord, c'est moi qui vous dis. Donc je dis qu'effectivement, vous êtes important et votre présence et votre voix dans les champ c'est une grande bénédiction. Alors que les seigneurs, mon Dieu, que vous servez tant avec autant d'amour, qu'il vous bénisse Qu'ils vous rendent effectivement aussi heureuse et quand vous êtes jeune, effectivement, je connais le, le désir que vous avez dans votre cœur, c'est de pouvoir vous marier, n'est-ce pas Alors, je, non, je veux que vous compreniez cela, c'est aussi mon désir. Comme c'est mon désir, je prierai pour vous. Et chacun de vous, effectivement, eh ben, vous voyez, moi, moi j'aime bien vous voir avancer en haut blanc, Jésus. Est-ce que vous avez entendu Alors, croyez-le que je prie pour vous pour cela, mais ce que je vous demande simplement, avec la tâche que vous avez, pensez seulement d'abord à la tâche. Amen ces choses-là, elles vous sont déjà données. Alors, Dieu, notre Seigneur, il est, il est en train de vous préparer en travaillant votre esprit, votre corps, votre intérieur pour que vous soyez de véritables épouses. Et c'est ce que nous voulons en tant qu'hommes, avoir vraiment une véritable fille de Dieu et ce que Dieu fait pour vous. Alors, quand vous vous servez Dieu comme ça, Dieu s'occupe de vous. Alors, votre présence, votre voix à la place où vous êtes, est-ce que vous comprenez que personne ne vous dise que tu n'as pas, tu, tu pas la place ici, effectivement. Non, si tu es là, ta place est là. Et si tu es là, ta voix aussi, elle est parfaite. Même si elle est petite, mais quand même, quand on chante, elle monte, on l'entend quand même, ça fait l'harmonie. Ton absence fait un trou. Donc ça veut dire que ta présence fait le bonheur. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous les appréciez Amen. Est-ce que vous les aimez vraiment Au fait, est-ce que vous écoutez aussi les cantés quand ils chantent Vous pouvez maintenant prier aussi pour eux Nous allons prier. Maître béni, nous voulons te dire merci. Pour ton amour et ta grâce et ta bonté, de la grâce que tu m'as accordée, Père, de pouvoir te servir et d'avoir ces jeunes qui sont ici, qui se tiennent encore jusqu'aujourd'hui, malgré les difficultés et les combats, mon béni, mes pour réellement chanter la gloire de ton saint nom. Ils sont là aussi forts, malgré les difficultés, malgré les épreuves, mon béni, mes père Je te prie de pouvoir le bénir, Père, oh Dieu. Oh Dieu, que leur cœur soit constamment tourné vers toi, parce que tu es le Dieu qui pourvoient pour tous les besoins. Je prie, Père, pour leurs besoins, mon bénémoine, mes père que tu pourvoies davantage. Je te remercie de les avoir de la grâce de pouvoir les avoir là, Père, oh Dieu, à la place où ils sont, chacun de chacune de Père a vraiment sa place, parce que tu savais qu'ils avaient la voix pour te chanter, Bénémoine, Père pour glorifier ton saint nom encore aujourd'hui. Mon âme te loue et te glorifie pour ta bonté, pour ton amour, pour ta grâce, pour tes grandes compassions. Jamais tu n'abandonneras ceux qui sont à toi, Père. Sois donc glorifié, sois donc béni, mon béni, Père Tibissant, oh Dieu, pour ton amour et ta bonté que tu nous as donné, Père oh Dieu pour elle. Qu'elles soient bénies, mon Bénémoine, Père qui, qui soient aussi tous bénis ensemble, mon Père en la manière dont ils sont conduits à te chanter, mon béni, Père de Dieu, qui sont aussi à leur service, parce que c'est aussi une grande bénédiction que nous avons de voir les avoir, Père. Mon âme te loue et te -lou glorifie ainsi prière, Père au Dieu, merci pour tout au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen que le Seigneur vous bénisse vous pouvez vous asseoir alors je voudrais juste présenter aussi un, un, un autre ne soyez pas fatigués je ne vais pas être long, je vais peut-être présenter une partie ici, une autre partie après, parce qu'on va lire la parole de Dieu, avant d'aller manger je remercierai encore les autres, effectivement, enfin ne soyez pas fatigués je voudrais qu'on fasse venir cette chorale ici. Il a dit d'abord tout à l'heure, je crois qu'il l'a déjà eu à pouvoir mais je voudrais aussi exprimer. Je les aime beaucoup. Ah, je crois que quand vous avez entendu chanter, ah, rien que la voix quand il chantait, vous sentez que ça frémissait l'intérieur. Je voudrais que la chorale des enfants vienne aussi ici. Alors là vraiment, il le mérite. Là vraiment, il le mérite. Mais je voudrais que tout, tous les enfants qui sont à la chorale viennent, qui viennent ici. Je voudrais aussi oh que Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'ils ont grandi, mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont grandi. Et que Dieu soit béni. Mon Dieu, quand je vois Rocher, c'est un monsieur maintenant. C'était des petits qui étaient ici. Mon Dieu d'amour. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Venez, mon Seigneur. C'est des géants aujourd'hui, hein? Extraordinaire. Pour ceux qui les voient aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train d'exprimer, mais nous les avons vus en fait. C'était c'était de petits. Vraiment des petits là. Mais aujourd'hui, quand on voit maintenant qu'on les a. C'est là qu'on voit qu'on vieillit parce que plus il commence à venir, on le voit monter. Alors on dit, alors. en tout cas, nous sommes en train d'avancer en âge. Mais je remercie Dieu. En tout cas, chacun de vous qui est ici, mes amis, vous savez combien je vous aime, nous et pourtant, je veux quand même... Aujourd'hui, je vais vous demander une chose. Ils vous voient tout le temps là-bas. Maintenant, je vous demande de vous tourner ici. Tournez-vous ici, maintenant. Là, à partir de devant, voilà, je veux me mettre comme ça. Je veux voir vos visages. Tournez-vous, vous les avez déjà vus tout le temps. Moi, j'arrive toujours en retard pendant que vous partez. Est-ce que, me... Est que vous me voyez Est-ce que vous me voyez Est-ce que vous m'aimez aussi Vraiment, vraiment. Je n'ai pas bien entendu non, mais moi, je vous aime beaucoup. Vous savez, euh, ce qui est très touchant avec vous, c'est comme... Euh, c'est Déborah Non, c'est Mervédi. Mervédi c'est le fils de Frère Jonas. C'est la fille de Frère Jonas. Frère Jonas, c'est son papa qui est assis ici. Alors, ce qui m'a touché de cet enfant, son papa, il travaille, évidemment, il termine son travail un peu, un peu tard, effectivement. Et puis bon, pour arriver ici, il arrive en retard. Il dit à son papa, moi, j'ai la chorale. Si toi, tu arrives en retard, moi, je ne vais pas rester avec toi. Pour arriver tôt à l'Assemblée, je dois trouver un moyen pour arriver toujours plus tôt. C'est comme ça qu'elle a trouvé... Avec... Tu viens avec qui, ici Il vient avec Graël. Graël, il est là. Lève-toi, Gaël. Voilà, c'est là. C'est le conducteur de la, la, la, la, la, la, le maestro de la chorale. Vous connaissez. Mais quand j'ai porté la chorale, j'étais oublié. J'étais oublié. Mais viens alors avec les autres. Comme ça, tu es as associé là. Puisque quand même, ça fait partie de la chorale. Hein. Voici notre maestro. C'est lui que vous voyez qui conduit la chorale. Vous savez comment il fait toujours <rire> N'est-ce pas Eh bien, c'est lui. Et il est toujours là avec la chorale pour pouvoir les conduire aussi, arriver à pouvoir aussi. C'est important, mon frère, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un homme, un frère qui est aussi dévoué pour aider aussi les autres, en fin de pouvoir. Moi, je remercie Dieu. Il est jeune, vous savez, il peut arriver à voir, écoutez, bon, ben, ces choses-là, quand je ne vais pas perdre mon temps vendredi, je ne vais pas les à gauche et à droite, mais il est préoccupé par cela. Graël, mon frère, que Dieu te bénisse. Et je voudrais te dire encore merci. Même si les autres ne comprennent pas, mais moi, je te dis merci. Que le Seigneur te bénisse. Que cette année-ci, encore, plus encore des ailes. Amen. Que le Seigneur te remplisse. Alors, mes amis, restez là. Mes amis, vraiment, que le Seigneur vous bénisse richement. Je me posais toujours la crédit. Mais Seigneur, comment je peux faire pour remercier mes amis Parce que regardez votre âge. Quand vous chantez des cantiques, parfois vous ne vous rendez pas compte. J'ai essayé de pouvoir voir effectivement le nombre des gens qui vous suivent. Oui, vous c'est des milliers qui vous écoutent. C'est des milliers qui vous écoutent. Vous avez touché les cœurs de beaucoup de gens dans plusieurs pays. Vous, petit comme vous êtes ici. Parce que quand ils vous dit mais personne ici, parce que vous savez, dans certaines églises, on dit aux jeunes, nous allons former une chorale parce qu'il faut que vous puissiez être là, les enfants qu'on vous voit. Ces enfants ici, on n'a jamais fait ça. Ici, on n'a jamais fait ça. Ça commençait par... Vous connaissez, hein Anna, Anna Gaël. Vous connaissez, non Cet enfant, elle est particulière. Il a commencé d'abord. Il faut reconnaître, frère et sœur. Quand Dieu fait quelque chose avec vos enfants, puisqu'on reconnaît quand même aussi, cet enfant, elle est particulière. Il a commencé à pouvoir chanter. Et puis, les autres ont commencé à pouvoir un à un, un à un, pouvoir venir. On n'a jamais dit à Gaël, Anne Gaël, fait la chorale. Jamais. Jamais. On n'a pas dit, bon, vous les enfants aussi, comme vous connaissez, il faut aller à la chorale. Non, jamais. Chacun, c'est vraiment Dieu. Hein. Chacun sent dans son cœur que je dois venir chanter, je donne. Et c'est comme ça que cette chorale ici s'est constituée. Depuis là, je Jusqu'à Jusqu'aujourd'hui, on ne les a jamais obligés. Mais tout le mardi, tout le jeudi, tous les. On peut dire, oui, on fait. Non, tous les jeudis, eux-mêmes, ils répètent des cantiques, eux-mêmes. Ils viennent ici. Je suis souvent étonné parfois. Je dis, bon. Je suis dans mon bureau. Je dis mais à quel moment ils répètent Parce que quand ils viennent ici, "Morning Sunday, Everywhere I Go." Oh, je dis mais je n'ai pas trouvé un jour là-bas où ils étaient en train de voir apprendre la chanter en anglais. Mais ils viennent ici, tout le monde chante. Et quand ils chantent, mais c'est la mélodie est parfaite. C'est là qu'on voit la main du Seigneur. Dans cela aussi. Alors nous allons remercier les Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'avec vous, on va faire quelque chose. Oui. Nous avons notre sœur, notre chef coq, soeur béni. Celle qui a fait pour vous ce que vous allez manger aujourd'hui. Et je veux aussi, je passe l'annonce aussi pour elle. Je veux aussi lui demander de pouvoir me faire quelque chose que je reçoive mes amis aussi, dans mon bureau, si Dieu permet cette année-ci, que j'ai l'occasion. Est-ce que vous acceptez de manger avec moi aussi Je n'ai pas bien entendu. Pas des hamburgers, hein mais la nourriture faite par notre chef coxer Béni. Vous voulez bien ça Alors je vous invite. Mais on va prier pour vous. Précieux Sauveur, merci encore du fin fort de notre cœur pour ces enfants. Et réellement, oui, Père, tu nous as donné la grâce de pouvoir avoir. Peut-être pour nos invités, ils peuvent se poser la question de savoir pourquoi avec ces enfants. Mais c'est là que nous avons vu aussi que tu bénis aussi nos enfants, Père. Une grâce, un privilège de pouvoir le voir s'intéresser aux choses de Dieu. Et aussi par là, nous avons pu voir les dons que tu as manifestés, mon bénéfice Père Saint. Souviens-toi de Anna, mon bénéfice Père Dieu, cet enfant que tu la bénisses. Richement, Père oh Dieu, que ton nom soit glorifié, mon bénémoine, Père oh Dieu, pour chaque enfant que je peux voir encore aujourd'hui se tenir, comme le nouveau, comme les anciens, Père Tibissant, oh Dieu, qui grandissent encore aujourd'hui, Père Tibissant, oh qui soient persévérants, mon bénémoine, Seigneur, que ta bénédiction et ta grâce leur soient accordées. Merci encore pour ton amour, merci encore pour ta bonté, parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié. à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Mon Seigneur, que ces enfants puissent réussir, mon bénémoine, Père Tibissant. Oh Cette année est sûrement une année bénie aussi pour eux pour leurs parents aussi, mon bénémoine, Père. 800. mon âme te loue encore pour ce que tu es car j'étais ainsi prié au nom de Saint Jésus Christ amen. amen vous les aimez amen. est ce que vous avez prié pour eux amen. vous avez prié pour eux amen. que le Seigneur vous bénisse amen. que vous bénisse richement je vous aime beaucoup hein? vous pouvez aller vous asseoir pardon c'est Noémie qui... J'ai cherchais avec les yeux, je regardais la, la, la, la grand-maman de Noémie, j'ai dit, il y a, il y a une que, qui nous manque ici, parce que Noémie est un don. Hein. Quand cette enfant elle chante, elle ne chante pas des cantiques simples, mais des cantiques difficiles. Et puis, vous entendez sa voix qui passe par les micro, la maîtrise. J'ai dit, Dieu du ciel, tu as des dons. C'est douloureux, l'honneur de n'avoir pas béni Noémie aujourd'hui. On aurait tant aimé la voir aussi. Alors, tu lui diras aussi que nous l'aimons beaucoup, qu'elle nous a manqué ici. La prochaine fois, fais une forme pour qu'on puisse la voir aussi avec nous. Je termine et puis je continuerai après, parce que comme nous avons encore plus de temps, après, je voudrais quand même lire la parole de Dieu. Et le remerciement, je continuerai après, parce que rassemblés ici, nous avons besoin de pouvoir quand même entendre quelque chose de la part du Seigneur les dieux qui nous aiment, les dieux qui nous conduisent qui nous soutiennent aussi. Nous allons nous lever pour lire dans les saintes écritures. Et là, nous prenons dans le livre des actes, actes, des actes, au, au chapitre 2, actes au chapitre 2. Nous lisons. À partir du verset 36, acte 2, 36. Acte 2, 36. Et je prends dans la vie de la vôtre. Oui. Voici donc. Acte 2, à partir du verset 36. Il nous dit.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 Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent donc baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples se monta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Maître béni, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour ta lumière, comme tu as dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Tu nous éclaires et tu nous conduis, tu nous soutiens. Et nous voulons vraiment te dire merci pour la restauration, mon sauveur béni. Tu es le Dieu qui conduit encore aujourd'hui, qui manifeste que tu es le parfait. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci vraiment de tout notre cœur de ce que, Seigneur, dans ton plan, tu avais prévu qu'il y ait la restauration. Sois donc béni et glorifié encore, mon soba. Oh Dieu du ciel, il n'y a point de Dieu qui soit plus sage que toi, mon bénémoine pâtissant, Il ne pourra jamais y avoir parce que ta sagesse est illimitée, mon bénémoine Patibissant. « Oh, tu as une façon de faire les choses qui peut dépasser, qui dépasse encore l'entendement des hommes rois, même l'imagination, comme ton serviteur l'apôtre pour l'a dit, ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Béni sois-tu, mon roi, et sois glorifié encore aujourd'hui. Merci pour tout, car j'étais ainsi prié, au nom de Seigneur de Christ. Amen. » Vous pouvez vous asseoir. Cet homme qui s'exprime ainsi, c'est bien l'apôtre Pierre, qui avait réellement trouvé une grâce aussi merveilleuse et particulière aux yeux donc du Seigneur. Et le Seigneur s'était donc choisi donc les apôtres, celui qui les a donc appelés et marchés effectivement avec lui. Mais chacun d'eux avait une particularité effectivement dans la manière dont le Seigneur, ils étaient tous des apôtres effectivement, mais ils avaient chacun une... Particularité, la manière dont le Seigneur travaillait et est vrai et comme aussi il les instruisait. Et il était en train de pouvoir les amener à pouvoir être positionnés pour qu'ils sachent effectivement comment ils doivent être quand le Maître parle, effectivement, réveiller toujours leur attention. C'est cela aussi qui est par là aussi qu'on a appris aussi beaucoup de choses parce que. Quand le maître parlait, il avait travaillé d'abord leur intérieur pour qu'ils apprennent effectivement de pouvoir, quand la parole passe effectivement, qu'ils soient poussés à pouvoir aussi, en étant attentifs, de pouvoir vouloir savoir effectivement ce que le Seigneur veut réellement dire. C'est pour cela que vous avez remarqué que dans Matthieu au chapitre 13, quand il a parlé de la parabole du semeur en disant que le semeur donc est sorti pour s'aimer, et c'est CB, je le relis rapidement pour, que, pour ceux qui sont là pour la première fois aussi, Matthieu au chapitre 13, je lis quelques portions, Matthieu chapitre 13, et le verset 1, il dit, <coughs> « Ce même jour Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer, une grande foule s'étant donc assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Et toute la foule s'éteignait sur le rivage, et leur parlant en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux et les mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle va aussitôt, et parce que, elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut donc brûlée et sécha, faute donc de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui donc qui a des oreilles pour entendre entende. Alors, là, la foule a entendu effectivement cela, et puis euh, et la foule est partie, il n'y a, a, a eu personne dans la foule qui a eu à pouvoir euh, vouloir effectivement s'approcher. pour dire, mais euh, qu'est-ce que cela veut dire effectivement Tous sont partis, mais les disciples qui étaient avec le Seigneur, ayant entendu effectivement ce que le Seigneur a eu à pouvoir aussi euh, exprimer comme euh, parabole, ils se sont approchés vers lui, vers ses 10, il dit, mais les disciples s'approchaient. Et lui dire, mais pourquoi leur parles-tu en parabole Jésus leur répondit en disant, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Amen. Donc, il ne s'est rendu pas compte effectivement du travail que le Seigneur avait fait et qu'il va faire Au moment où le Seigneur les a appelés, appelant celui-ci, effectivement, qui vint et qui lui parle, effectivement, comme il a parlé à Simon, à celui-là, effectivement, toi viens suis-moi. Le fait qu'il a appelé, effectivement, que la personne a obéi, la voix du Seigneur qui est sortie, effectivement, l'appel qu'il a annoncé, il y avait déjà en lui la pensée, effectivement, de la raison pour laquelle il appelait cette personne. Souvenez-vous quand Abraham a été appelé. Il a dit à Abraham, quitte ton père. On nous a dit, vous savez cela, effectivement, que. Avant, Abraham, effectivement, on ne nous a pas dit que c'était un véritable croyant dévote qui priait Dieu, qui savait. Non, il vivait sa vie comme cela. Mais quand le Seigneur l'a appelé, on a vu que quelque chose s'est passé dans cet homme, effectivement. Il s'est levé, il n'a jamais discuté. Qu'est-ce qui s'est passé La parole qui est sortie de la bouche de Dieu, effectivement, pour s'adresser à lui, elle avait la pensée de pouvoir positionner Abraham dans même sa façon de voir penser et faire les choses. Pour qu'ils puissent être aussi accrochés à ce que Dieu veut. C'est pour ça que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient donc de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il dit quelque chose, il ne va pas expliquer les choses comme cela, ça va se passer effectivement. Parce que comme il a dit par exemple, que les eaux produisent des poissons de toute espèce. Il n'a pas dit, bon, je veux qu'il y ait maintenant, comme je dis, je veux poisson blanc, poisson violet, poisson rouge, poisson jaune. Non. La parole qu'il a prononcée, il avait déjà la pensée que quand je rentre dans l'eau, je vais produire des petits poissons, des grands poissons, des poissons moyens et des baleines. Tout ça, tout ça, dans une seule parole qui est réellement la puissance de Dieu. C'est pour ça que quand il a appelé Abraham, tout ce qui est, porte qui entend Abraham a créé tout ce qui était nécessaire. Pour Abraham soit un homme de la foi. Amen. Pour qu'Abraham, en son temps, quand Dieu va lui parler, qu'il ne discute même pas. Donc, nous devons comprendre que le Seigneur, notre Dieu, il ne fait pas un choix par hasard. Si ta et t'a choisi, la parole que tu as entendue là, même la première parole, effectivement, elle a vraiment créé déjà des espaces au-dedans de toi pour que par la suite... La parole qui ne va venir, tu puisses toujours t'accrocher. Parce que si cela n'était pas, tu ne continuerais pas le chemin. C'est comme ça qu'effectivement que Dieu a eu à pouvoir faire. Donc quand il appelait euh, chacun d'eux, effectivement, il avait déjà accordé dans l'intérieur de la personne qui a entendu. C'est comme maintenant quand vous êtes assis là, si vous prêtez attention à la parole de Dieu, elle va certainement faire un effet dans chacun de vous. Ce qui veut dire que vous êtes venu ici avec des pensées, ou même des situations qui vous dépassent, qui vous préoccupent effectivement, et que vous ne savez pas comment pouvoir vous en sortir. Moi, je ne les sais pas. Mais le Seigneur qui a permis... Que toi, tu puisses venir à cet endroit. Parce qu'aujourd'hui, certainement, c'est vrai, nous, nous avons annoncé que nous avons ce moment. Et puis, bon, on vous a invité. Si vous avez accepté l'invitation, ce que le Seigneur voulait, que vous soyez ici. Et comme il voulait que vous soyez ici, il savait aussi que vous avez un souci. Vous avez un problème. Peut-être qu'il vous a tracassé depuis des années. Depuis des moments, effectivement, même ce matin, je ne sais pas trop très, très bien. Donc, lui qui connaît, effectivement, le besoin de chacun, il a aussi la parole pour toi, Amen. qui ferait que si aujourd'hui, tu la reçois, tu la crois, effectivement, quand tu vas sortir d'ici, ton problème-là, il sera réglé. Amen. Simplement par le fait que tu peux prêter attention à ce que Dieu te dit. C'est ce que nous avons lu avec vous tout à l'heure, effectivement. Regardez, quand la foule l'a entendu, personne ne s'est dérangé. Mais je vais quand même venir écouter, pour poser la question, en fait. Mais ce sont simplement les disciples. On dit, mais les il faut dire, il a parlé en parabole, ben, c'est lui qui a parlé. Donc, euh, bon on reste simplement là. Non, ça travaillait le cœur. Ça travaillait le cœur. Parce qu'ils sont pensé, de dire, mais pourquoi leur parles-tu en parabole Alors il leur dit une parole effectivement qui devait les secouer en l'intérieur. Il dit, parce que à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Maintenant regardez très bien. Il leur a dit ça. Maintenant regardez. Supposons que ces hommes ici, ne se soient pas approchés de lui pour lui poser la question. Est-ce qu'ils allaient avoir cette réponse Non. non. Est-ce que vous comprenez Alors, ce qui veut dire qu'effectivement, que dans leur intérieur, pendant qu'ils étaient avec le maître, effectivement, parce que les désirs du maître étaient de pouvoir former, en fait, effectivement, des hommes au caractère. Des hommes, effectivement, pour quelles raisons Parce que s'il les appelaient, ce n'était pas pour parvenir, effectivement, comme ça. Il y avait bien un but parce qu'à la fin, lorsqu'il était mort, qu'il est ressuscité, il leur a dit, allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à toute la création. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc quand il les avait appelés, il avait bien un objectif. Ça veut dire qu'il avait commencé avec l'appel à ce qu'ils puissent être aussi disposés à ce qu'ils puissent recevoir l'enseignement, parce que c'était la préparation pour les, la responsabilité qu'ils allaient avoir. C'est au travers des apôtres que nous, aujourd'hui, des nations, nous avons reçu l'évangile. Parce que si ces hommes-là n'avaient pas prêché, nous n'aurions jamais rien entendu. Parce que Romains 10, il nous dit, regardez très bien, Romains au chapitre 10, il et, et nous, et nous montre effectivement pour que nous comprenions l'objectif du, du Seigneur dans sa manière de pouvoir faire Romains au chapitre 10 et, et, et cela c'est au verset 12 que vous connaissez il dit <coughs> il n'y a aucune différence en effet entre le juif et les grecs puisqu'ils ont tous un même seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent car quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé ça c'est une bonne nouvelle Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. C'est pour ça qu'il dit que je suis un secours qui ne manque jamais. Amen. au temps de la grâce. Invoque-moi. N'est-ce pas vrai? Amen. Ah. Alors, il dit ici, tous ceux qui dit car qu quiconque le nom du Seigneur il sera sauvé. Maintenant, verset 14, il dit, mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Comment peux-tu aujourd'hui recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel si tu n'as jamais, jamais entendu parler qu'il y a un sauveur Est-ce que vous comprenez Et À qui effectivement aussi Dieu s'était-il adressé Parce que quand il était sur la terre, effectivement, ce n'était pas moi qui était à ses côtés. Non, il y a eu des hommes. Et vous remarquez très bien, regardez comment c'est pour ça que... Nous, nous devons apprendre davantage du Seigneur de ne pas regarder les choses de Dieu avec les yeux du monde ou le comparatif effectivement avec le monde. Parce que lui est étant Dieu, combien, parce qu'aujourd'hui, on cherche à venir avoir des, des, des, des foules dans nos assemblées, Quand on a des milliers, on dit Ah, gloire à Dieu, effectivement. Mais regardez très bien combien, combien de disciples le Seigneur avait. Douze, s'il vous plaît. Ces douze-là, là, était un démon. Donc, ces démons a manifesté effectivement sa nature. Il en est resté. Dans avis tout l'a c'était onze qui étaient restés. Puis sur ça a été aussi, je ne sais pas de ça, mais en réalité, qui était avait commencé, mais c'était onze qui étaient avec lui. Donc, onze. Si vous lisez bien, matière, il a apparu au onze. Donc, avec onze, regarde la flamme qui a embrasé le monde entier. Juste onze personnes. La flamme qui embrasait le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est là qu'on voit, mon frère, ma soeur, que la Bible, la parole de Dieu est une puissance. Il y a 2000 ans de cela, qu'il est mort à la croix de Golgotha, il est ressuscité jusqu'à aujourd'hui. La puissance est dans la parole. L'évangile est prêché, les malades sont guéris. Il est le même vierge aujourd'hui, éternellement. Et c'est Jésus qui veille sur sa parole démontrant qu'il est le grand aigle, effectivement. Et c'est là que nous devons comprendre, effectivement, ce que la puissance qui réside dans ce que lui, il exprime. Il dit, effectivement, là, comme nous terminons l'écriture, il me dit, et, mais et comment, donc, invoquons t il ceux qui n'ont pas cru, verset suivant, il dit, mais, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas Voilà Il les a appelés, il les a instruits maintenant, il les a envoyés. Pour qui effectivement Pour toi Pour moi mon frère Pour que nous puissions entendre ce que le Seigneur lui a décidé pour toi et pour moi. Qu'est-ce que le Dieu du ciel, effectivement, a décidé pour toi et pour moi C'est cela, la chose qui est importante jusqu'à ce jour, effectivement, que le Seigneur veut que tout homme sur la terre puisse arriver à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Qu'est-ce que le Seigneur a eu à pouvoir, effectivement, décider et, Parce qu'on nous a dit une chose dans les Saintes Écritures, dans le livre de Luc, lorsque Marie arriva à Bethléem et puis trouvant ces lieux-là où il devait mettre au monde, effectivement, et c'était une crèche. Et c'est là que son bébé naquit. Il y avait des bergers qui pêchaient dans un troupeau, effectivement, là. Et puis, ce sont les anges qui apparaissent, effectivement. Alors, là, on, on leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est écrit, hein? Cette bonne nouvelle sera un sujet de joie pour tout le peuple. Pour tout le peuple. Vous vous souvenez? C'est écrit dans Luc. Hein? Il dit quoi? C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui là, dans la vie de David, gloire à Dieu, il vous est né un sauveur. Vous les lire, frères et sœurs, dans le livre de Luc. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Luc, je pense au chapitre. Et c'est ici, au chapitre 2, je voilà, j'ai été là, euh, peut-être verset 1, mais c'est un peu long, mais bon, nous allons lire à partir du verset, euh, verset 8, il dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui, verset 1, 2, vous connaissez, non Ok. Alors, il y avait dans cette même euh, euh, contrée des bergers qui passaient dans les champs des veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent donc saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit :« Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Ce que aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, qui est le Seigneur. » Écoute, ô oh Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est-à-dire que tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa patte. Il dit, il dit, qui est donc le Christ, effectivement, ici, donc le effectivement, il dit, donc, qui est donc, donc un sauveur, qui est donc le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant en mailloté et couché dans une cache. Alors, lorsque l'ange parla aussi à Joseph, lorsque Joseph cherchait à pouvoir, quand Marie était donc enceinte, et Joseph, ayant remarqué que sa femme était enceinte et troublée, il voulait donc la répudier, effectivement aussi. l'ange du Seigneur vint vers Joseph, Matthieu, chapitre 1, verset 18, et il dit, voici donc de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, ce pour qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit Joseph, fils David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses voilà. C'est pour ça que vous remarquerez que dans les Saintes Écritures, effectivement, que dans les livres de Psaume au chapitre 40, il dit lui-même, effectivement, il dit, mais tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé. Gloire à Dieu. Dans les livres de je pense au chapitre 10, il.. Cette écriture nous a été reprise aussi. C'est pour que nous comprenions qu'est-ce que Dieu a fait pour l'homme aujourd'hui. Il fait que l'homme puisse arriver à pouvoir réellement être reconnaissant, et le louer et l'adorer. Alors, Rom, euh, Hébreu chapitre 10, verset 1, il nous dit, « En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir, et non l'exacte représentation de choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par sacrifice, car il est impossible que les sang du taureau et du bouc ôtent le péché. Ça veut dire que depuis que l'homme avait péché, et vous et moi aussi dans le même péché, effectivement, étant dans cette condition-là, comme l'écriture le fait savoir, effectivement, donc sous la loi, effectivement, ainsi donc, sous les sacrifices du tour de Quand toi, tu péchais, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé Ce que tu pouvais aller confesser, c'est le sacrificateur, effectivement. Et là, on coupait la tête d'un taureau, d'un veau, d'un agneau, effectivement. Tu ressortais. Tu ressortais avec la même pensée de voleur comme tu l'étais. Si tu avais volé, tu vas encore avoir les désirs de pouvoir encore voler, effectivement. Donc, ta conscience n'était pas purifiée, effectivement. Et puis, ton péché en question, que tu avais, voleur, tout ce que tu avais fait, effectivement, ces péchés en question, c'est comme ceci, comme j'ai toujours eu à pouvoir le montrer. Vous voyez ça ça, c'est ton péché. Tu l'as fait, il est là. Et puis bon, tu vois, c'est Voilà, j'ai volé la vache de ceci. Si, effectivement, c'est bien. C'est Il coupe la tête d'un veau. Et bon. puis il a répandu les sangs, effectivement. Le, Qu'est-ce que Dieu fait pour cela Eh bien, il fait simplement comme ça. Il couvre ça. Donc, vous avez vu, non Donc, ça, c'est ton péché. On a prié pour toi. Il fait simplement comme ça. Il le couvre. Alors, quand je couvre comme ça. À cet moment, si ça me tape sur la tête, j'ai fait comme ça, je trouve qu'il est toujours là. Est-ce que vous comprenez Donc, <rire> malgré tout ce que tu pouvais faire, il y avait toujours quelque chose. La condamnation montrant que c'est toujours là, parce qu'il y avait ça. Et dans les Hébreux au chapitre 10, on nous dit, nous continuons, il dit, Verset 3 dit, mais les souvenirs des péchés renouvelés chaque année par sacrifice, car il était impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent donc les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as grillé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dit voici je viens, dans l'ourlo du livre, il est question du moi pour faire au oh Dieu ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as grillé ni sacrifice ni offende, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens, je viens pour faire en oh Dieu ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Christ, n'est-ce pas, une fois pour toutes. Donc, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, N'a pas couvert notre péché, ah mais l'a fait que notre péché soit ôté. Donc, quand maintenant, parce que sur le sang, sans définir le sang, il n'y avait pas de pardon. Mais comme le sang a été versé, donc Dieu a trouvé effectivement aussi les sacrifices parfaits, au lieu que ton, ton péché reste couvert, il n'y avait rien pour retenir Dieu effectivement. Donc, le sang étant versé, le péché a disparu. Donc, ton péché est ôté. Si tu restes pécheur jusqu'aujourd'hui, écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Si jusqu'aujourd'hui tu restes pécheur, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute à toi. Parce que Dieu t'a donné les sacrifices. Il a offert effectivement ce qui était nécessaire pour toi. Parce que ce n'est pas Dieu n'envoie personne en enfer. Non messieurs, c'est toi frère, toi-même qui veux aller en enfer. Parce que quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Parce que Dieu t'a montré la voie, il dit, mais tu as péché, les diable t'a conduit à cela, mais j'ai pourvu au sacrifice. C'est pourquoi l'Écriture dit, car Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu t'a aimé, toi, malgré tes péchés, malgré tes manquements, effectivement, il a aimé le monde. C'est la bonne nouvelle. Il a tant aimé le monde, même dans ta condition, madame. Toi, monsieur, la même chose, aujourd'hui, dans ta condition, Dieu t'aime. Les autres voisins, ils peuvent te détester, mais Dieu t'aime. Même étant pécheur. Mais il a dit, il t'aime effectivement, mais il a donné quelque chose, son fils unique. En fait, si toi tu crois en lui, que tu ne périsses point, mais que tu es la vie éternelle. Donc Dieu t'a donné cela gratuitement. Si aujourd'hui tu sors ici, demeurant comme toi tu es, c'est toi-même qui as ouvert la voie de l'enfer. Dieu ne t'envoie pas en enfer, mais c'est toi-même. Parce que Dieu t'a donné le moyen de pouvoir échapper à cela. Mais tu as jugé bon toi-même de pouvoir dire que je ne l'accepte pas. Je vais simplement le moyen par lequel moi-même je peux pouvoir aller. Alors c'est comme ça qu'on se donne effectivement des dogmes, des credos. Et si je ne fais pas ça, et bien ça veut dire que je ne serai pas sauvé. Alors pour pouvoir être sauvé, je dois faire ça, je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est ça le problème avec l'homme. Vous voulez toujours en fait quelque chose pour dire, parce que j'ai fait, alors je mérite maintenant le, le ciel. Mais qu'est-ce qu que toi tu peux faire que Dieu peut te faire rentrer dans le ciel D'abord, moi et vous, nous sommes souillés. Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu du ciel pour me faire rentrer chez lui Ma façon de parler, d'abord j'ai des mauvaises pensées. Je peux dire à mon frère, j'ai dit t'aime mais dans mon cœur effectivement je ne l'aime pas vraiment. Donc mon cœur n'est pas droit. Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu Aujourd'hui, par exemple, là, je suis en disant, qu'est-ce que je peux faire Mon corps, il n'a pas de valeur parce qu'il a été tiré de la poussière. Chacun de vous sait qu'un jour, il va mourir. Peu importe. Ne soyez pas étonnés pour la soeur qui dit « Amen ». Ça vous choque peut-être, mais c'est parce qu'il est touché par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit « Amen » ici. Donc, chacun de vous doit réaliser une chose qu'un jour, dans la terre, que vous le vouliez ou pas, que vous vous sentez, moi je suis intellectuel, je vais vous dire aussi qu'ici, il y a des docteurs. Des intellectuels, des ingénieurs. Nous, sommes, nous avons tous étudié ici, hein, dont des diplômes on a. Donc, c'est pas que nous sommes des ignards, on dit, mais ben, ce sont des imbéciles. Non. Docteur, lève-toi, docteur, docteur lève-toi après. Vous voyez, il, il est docteur en informatique. Nous avons aussi docteur en médecine, notre soeur Mado, c'est prêt à faire les... Donc, ici, il y a des intellectuels. Ce ne sont pas des ignards. Ce qu'on peut dire, ce sont des ignards qui ne comprennent pas très... Non, non, non. On a bien étudié à l'université, étudié tout ce qu'on peut étudier comme matière. Donc, on comprend bien les choses. Non, ce qui est, vous devez comprendre une chose, c'est que ce que le Seigneur donne à l'homme, parce que l'homme pense que je mérite, parce que je dois faire, parce que je fais, Parce que les choses du ciel, qu'est-ce que toi, tu peux faire D'abord, prier, tu dis moi, je vais prier, mais tu ne sais même pas prier. Tu vas prier, tu vas prier qui et quoi D'abord, un, quel est le problème que nous avons La religion nous a donné trois dieux. La Trinité, ça vient du diable, jamais des dieux. Dans la Bible, il n'y a pas de Trinité. Non. Dieu le Père, quand tu pries, gloire à Dieu le Père, gloire à Dieu le Fils, gloire à Dieu le Saint-Esprit. Dans la Bible ici, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Non. non, non, non, non, non. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Non. Il n'y a qu'un seul. Donc quand tu pries la Trinité, tu es idolâtre. Oui. Tu penses que tu pries Dieu Non, lis la Bible. On a bien dit un seul Seigneur. Oui. Mais si un seul Seigneur, il ne peut pas y avoir deux Seigneurs. Non. Si j'ai deux Seigneurs, il y a un problème. Si j'ai trois dieux, lesquels est Dieu ah, mais c'est écrit Ephésiens, regardez très bien. Ephésiens nous dit ici clairement, hein, donc nous comprenons que parfois nous prions, nous prions mal. Ephésiens 4, qu'est-ce qu'il nous dit Au verset 1, au verset, euh, au verset, au verset, il dit, je vous ai dit donc moi, le prisonnier dans de de, le Seigneur, Ephésiens 4, verset 1, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Verset 4, il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Voilà, maintenant, là, on comprend quand on dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous montre qu'un seul Dieu est Père de tous. Ça, c'est le Père, n'est-ce pas? Alors, il dit, maintenant, ben, qui est au-dessus de tous parce que s'il est Dieu, il est Père il est au-dessus de tous effectivement mais maintenant quand ce Dieu là a voulu te sauver toi et moi il a pris la forme d'un homme c'est pour ça on dit et parmi et parmi tous, donc il est devenu dans la chair, quand on a dit on a appelé comment Emmanuel Emmanuel veut dire Dieu avec nous pas des dieux avec nous mais Dieu un seul Dieu avec nous donc Dieu a pris la forme d'un homme. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, je pense qu'il dit, Dieu a été prêché parmi les hommes, manifesté, vie des anges. Donc Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Et puis on nous dit, maintenant dit, qui est donc parmi nous. Et puis en tous. Ça veut dire que ce même Dieu-là, il vient habiter en toi sous la forme du Saint-Esprit. Donc, Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont les manifestations d'un seul Dieu. En tant que père au-dessus de nous, maintenant en tant que fils parmi nous, c'est pour ça que Marie n'avait pas été touchée par un homme, par la parole de Dieu, que l'ange a annoncé. C'est là la confusion en fait des gens, on prie, on pense qu'on prie Dieu, effectivement non, on prie effectivement quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Parce que quand on prie trois personnes, ça veut dire qu'on est idolâtre, or il faut adorer un seul Dieu. Allez dire aux Israéliens que nous devons avoir trois personnes. Vous allez dire, mais en fait, c'est normal, vous, êtes, vous les païens, vous êtes comme ça. Mais les Israéliens savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils n'ont jamais eu deux dieux, ni trois dieux, un seul. Jésus-Christ n'est pas la deuxième personne de la Trinité. Non, c'est Dieu dans sa manifestation. Pourquoi on l'appelle fils de Dieu? C'est parce que c'est le titre d'un sauveur. Comme le Fils de l'homme veut dire prophète, Fils de Dieu veut dire effectivement le Sauveur. Il vous est né, ah, qui est le Christ, le Seigneur. Alors il dit, mais je ne vous laisserai pas, en là. je reviendrai. Vous en verrez, le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, Saint c'est Christ qui revient dans le croyant qu'il a racheté. Donc c'est pour ça qu'il a dit à la femme au premier, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous, devons, nous, devons, nous savons ce que nous adorons, effectivement, parce que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, car ce sont ceux-là que le Seigneur, notre Dieu, cherche. Donc, ça veut dire que même dans la prière, je prie mal parce que je ne connais pas véritablement qui est Dieu. Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu Les chants. Je ne fais que répéter, effectivement, les choses qui. Les autres ont On fait des bruits. En, hey, allez, la gloire à Dieu, effectivement. Mais un véritable enfant de Dieu, il chante les chants parce qu'il sent que c'est la, la reconnaissance à l'endroit de Dieu. Ce n'est pas qu'il y ait des émotions charnelles, effectivement. Non, parce que cette, cette, cette reconnaissance monte dans mon cœur. Quand, quand, quand vous chantez, effectivement, vous représentez ce que ce Dieu est pour vous. Vous exprimez-vous. Vous faites pas pour qu'on entende que, quelle voix. Quand dis, toujours dit, je toujours dis, à la chorale ici, vous connaissez, non ne venez, venez pas avec... pour Non, ça, on n'en a pas besoin. Nous voulons que le cœur s'exprime avec beaucoup de connaissances à l'endroit de Dieu. Quand le cœur s'exprime, nous, nous sommes aussi touchés. Et c'est ça que Dieu cherche effectivement, le cœur, le cœur, le cœur. Leur cœur est le touché. Donc, nous comprenons Alors, qu'est-ce que moi, je peux offrir à Dieu pour que Dieu m'ouvre les ciels Je n'ai rien. L'argent, est-ce que Dieu a besoin d'argent ce sont des hommes qui ont besoin d'argent. Mais il dit, mais l'or et l'argent m'appartiennent. C'est les créateurs, effectivement. Donc, nous comprenons qu'en réalité, il n'y a rien qu'on peut offrir à Dieu pour que nous entrions. Mais c'est Dieu, lui, qui doit nous montrer de quelle manière nous pouvons arriver à pouvoir entrer dans les cieux. C'est pour ça qu'il a prouvé la voie. Maintenant, regardez, je vais terminer. Je vais terminer. Maintenant, regardez une chose. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Jusqu'aujourd'hui, vous travaillez pour pouvoir pencher vers la mort. C'est ce que vous faites parce qu'on vous dit, on vous parle effectivement, oh mais eh, je dois faire ceci, je dois faire cela, effectivement. En fait, vous allez être rémunéré effectivement parce que ce que vous faites, la rémunération, c'est bien la mort. Mais Dieu nous dit une chose qui est, le don gratuit. Alors, je me dis, mais l'être humain, il est vraiment conscient. Ici, tu travailles, mais les salaires que tu vas, être, que tu vas recevoir ici, parce que, ce que tu fais, c'est bien la mort. Et ici, on te dit, ici, tu n'as même pas à travailler. Que Dieu te bénisse. Que te bénisse richement, ma soeur. Ici, tu n'as même pas à travailler. Ne soyez pas distrait. Je vous ai dit tout à l'heure que vous entendrez beaucoup d'écrits ici. C'est simplement reconnaissant la parole de Dieu. Je sais que ce n'est pas habituel chez vous. Mais vous entendrez seulement, mais soyez simplement patient. Alors, ici, là, on te dit que c'est gratuit. Mais regardez comment l'homme qui se dit intelligent, il manque d'intelligence. Regardez. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici parmi les ignatels Mais en fait, mais ici, le Seigneur te montre toi et dit... La vie que tu mènes, tout ce que faut, parce que regardez très bien. Quand nous sommes dans ce monde, réfléchissez très bien, soyez sincères avec vous-même. Vous ne faites pas la chose que vous voulez. Vous faites la chose pour plaire le voisin. Vous vous habillez parce que la mode dit que maintenant on doit porter euh, des, des costumes avec poche violée ici, avec ceci. Pour être à la mode, vous devez vous habiller comme ça. C'est pour plaire qui Aux gens de se dire ah, c'est quelqu'un qui a la page. Tu ne fais pas quelque chose parce que tu sens que c'est normal. Mais quand le Seigneur te délivre, que les costumes soient violés. Moi, je n'en ai pas besoin. Je porte le costume dont je sens. C'est ça la délivrance que Dieu t'attend. Tu n'es pas libre. Dis-donc, je suis libre. Je vais Tu n'es pas libre. Quand tu sors ici, tu n'es pas libre. Tu vas, tu dois faire les choses pour plaire aux voisins, au ceci, au cela, au cela. Même dans la vie courante, même ici, on dit nous sommes un pays libre. Non, si tu es un pays libre, brûle le feu rouge. Brûle le feu rouge. Tu vas voir la police derrière toi. Mais que je suis libre, mais c'est dit, oh non, tu n'es pas libre ici, madame. Le feu rouge, il est rouge, tu dois t'arrêter. Oh, mais je suis libre, je vais dormir sur le trottoir ici. Non, on vient te ramasser. Tu ne peux pas dormir sur le trottoir. Ouais. Où est ta liberté Où est ta liberté Vous n'en avez pas. Vous n'avez jamais compris. Encore, parce que quand vous aurez l'occasion de voir lire un peu ça, vous verrez que dans les jours à venir, même votre vie privée n'est plus privée. D'abord, un, vous le savez, vous l'exposez vous-même. Sur internet. Personne ne vous oblige à dire il faut qu'on voit mes photos. Même les photos vous ne vont pas montrer. Vous-même. Que tu ailles en vacances. Que tu aies un, un nouveau pantalon. Je suis. Donc, tout ce que tu fais, toi-même, toi-même, tu t'exposes et tout ça. Mais les ordinateurs enregistrent. C'est toi qui donnes les informations à la police. C'est toi-même. Frères, sœurs, vous vous rendez pas compte effectivement, mais vous êtes liés, liés, liés, liés. On devait encore plus encore faire avec l'informatique, plus encore prisonnier davantage. Mais quand le Seigneur te rend libre, il te montre la liberté. Il dit ceci est la liberté, prends-la. Quand le Seigneur te libère, tu es vraiment. Voilà. Oui, oui, qu'on me dise effectivement que le couturier Joseph, Joseph Ma, Ma, Ma, Matisse a fait sortir et à la mode de l'été les, les, les tissus qui est comme ceci, comme cela. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Joseph Matisse Je vais chercher un costume couturier un qui me convient moi, qui me plaît moi, s'il plaît pas à Joseph Matisse, ce c'est pas mon problème. Moi je vais être couvert, je suis libre je m'habille pas pour qu'on m'apprécie dehors je vais être propre seulement juste propre, juste propre que je marche comme étant un homme propre parce qu'un chrétien doit être propre un chrétien doit être ordonné donc avec mon dieu je dois être propre et ordonné Alléluia oui monsieur. oui madame ça c'est gratuit le Seigneur de gratuitement mon frère tu ne payes rien la liberté que je te donne c'est gratuit parce qu'il a payé cela pour toi. Alléluia. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Qu'il vous fortifie. Qu'il vous soutienne. Que vous sortiez étant libre. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il vous donne cette vie gratuitement. Tu n'as pas à payer. Mais c'est gratuit. Simplement, accepte le sacrifice ce que Dieu a fait pour toi. L'accepter, Seigneur, c'est pour ça dit, mais repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le saut de Dieu. C'est la délivrance totale. C'est le seulement. Le ciel est pour vous. Amen. Parce que maintenant, vous appartenez, vous appartenez au Seigneur. Et bon, nous allons prier, notre Père et notre Dieu, voulons te dire merci pour la grâce que tu as de nous accorder, la joie et l'amour de pouvoir vivre pour toi, de réaliser que tu es vraiment le même Seigneur Jésus Christ, hier, aujourd'hui et éternellement et qui ne change point et qui demeure toujours le même. Je te glorifie encore pour ce que toi tu fais, ce que toi tu as fait, ce que toi tu continues à pouvoir faire. Mon âme te loue et t'exalterait toujours, mon Seigneur. Parce que tu es ici, nous vivons également aussi, mon Seigneur. Nous sommes éclairés par toi au jour le jour. Nous sommes conduits par toi, mon bénéfice du sang, au jour le jour. Oh Dieu, merci pour ton ange qui veille. Merci aussi pour ce peuple que tu t'es réellement aussi choisi, mon bénéfice de Combien mon âme t'exalte encore aujourd'hui. Combien nous apprécions toujours ce que toi tu fais, mon bénémoine Père Dieu. Nous sommes heureux de voir ta main puissante agir encore en ce temps où nous vivons ce sauveur. Sois béni, sois exalté. Merci pour mon frère. Merci aussi pour ma soeur. Merci pour la joie du Saint esprit que tu nous as donné, Père oh Dieu. La grâce de vivre réellement aussi pour toi. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte, Et mon âme chante la gloire de ce nom. Parce que tu vis, mon soeur. Tu m'as libéré, mon de Père Saint-Dieu. Tu as fait de moi un fils de Dieu. Tu as fait de moi un peuple Oh Dieu qui t'appartient mon béni, mon père de son bébé, mais pas a une à toi mon sauveur béni. Nous sommes réellement le troupeau de ton pâturage. Que ta main conduit aussi mon soir. Je te loue, je te nourris, je t'exagère je t'exalterai. Et je chanterai les chansons des pour ta voix Sois béni encore aujourd'hui, mon béni, mon sang, et Sois exalté encore aujourd'hui, mon sauveur. Merci parce que puisque tu vis, nous vivons également aussi, et nous chanterons les chants de Sion pour ta gloire. Nous te disons merci Père. Nous disons gloire à toi encore en ce jour. Sois béni notre maître. Sois exalté encore en ce jour. Merci. Oui, soutiens-nous. Pardonne-nous encore, mauvais de et personne. Éclaire-nous encore et nous serons éclairés, et nous serons. Soutiens-nous, nous serons soutenus. Merci, tu l'as fait, tu es le rédempteur, tu es le donateur de tout don excellent. La bonté, tu la manifestes à notre endroit et nous sommes heureux de oui. Merci, merci mon Père. Merci Sauveur. Merci encore pour tout. Nous avons vraiment la grâce de marcher avec toi d'être éclairé par toi, d'être instruit et davantage et davantage rien jusqu'aujourd'hui encore, Nous sommes dans ce moment béni patricien. Tu as fait hier et encore aujourd'hui tu feras encore plus mon béni patricien. Parce que tu nous soutiens, mon sauveur. Merci. Merci. Merci pour ton peuple, roi. Merci pour ces âmes que toi, tu t'es donné, mon Merci pour le rachat pour ne pas te Oh Dieu du ciel. Merci encore mon père. Seigneur. Oui, maître Béni. Oh Dieu du ciel. Maître Béni. Éternel compatissant. Donateur de tout don excellent. Mon âme, tu l'oublies, tu es encore aujourd'hui. Nous chantons et nous chanterons les chant des sions pour ta gloire. Ce que toi tu es, ce que tu fais, Seigneur. Oh, combien nous sommes touchés de voir la grâce que tu nous as accordée, Père, oh Dieu. D'avoir nos frères, d'avoir nos soeurs, d'avoir ce peuple que tu as rassemblé en ce jour, en, en cet endroit, mon bébé, de pas du Oh, pour oh, réellement aussi t'exalter. Merci pour chaque frère, merci pour chaque soeur. Que tu as accordé la grâce aussi de pouvoir se retrouver en Seigneur en ce jour. C'est parce que tu connaissais ces jours, mon roi. Et tu as voulu que tes enfants puissent y prendre part aussi, mon mon Père Dieu. Nous voulons que tu accordes le pardon et la paix aussi, mon béni, Père Saint, dans le cœur de chacun de nos pères. Sois béni et sois exalté. A toi la gloire, à toi l'honneur, et à toi la puissance et la victoire. Merci, merci Seigneur. Merci mon Maître béni. Mon âme, tu le exaltes encore qu'à ton sang. Sois donc béni pour l'éternité en ce moment. Merci. Merci encore, oh Dieu. Merci, au oh Jésus-Christ, le roi. Merci, au oh Maître béni. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la victoire, la puissance et l'honneur. Merci, au oh Maître. Merci, au oh Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni encore en ce jour. Ton nom soit exalté encore en ce jour. Oui, merci Père. Nous traverserons, nous avons traversé et nous continuerons avec toi. Nous attendons toujours à toi, mon bébé, mon Père Dieu. Mon âme tu louvres. Mon âme exaltes encore, nous soir béni. Merci pour ce peuple, merci pour ces âmes. Mon Dieu, qui toi tu t'es racheté, que tu ne pourras pas perdre, mon bénémoine, Père Tiss, parce que les prix tu as payé. Et moi, j'étais aussi accepté de tout mon cœur. Oh Dieu, j'ai imploré ta grâce, mon roi. Tu as ouvert mon cœur pour que je puisse t'accepter comme mon sauveur personnel. Pour que je puisse réellement me donner aussi à toi, mon béni, mon père de J'ai prie aussi pour mon frère, dont le cœur est encore dur. Pour ma sœur aussi, mon père de Pour que le cœur soit ouvert. Et puisse aussi voir le bonheur que nous avons de pouvoir t'avoir. Malgré les épreuves, nous avons la paix, mon béni, mon père Malgré les difficultés, nous avons la joie. Et vivre pour Jésus Christ, mon roi, nous accrocherons toujours à toi, nous te servirons toujours, mon bénévole, pas Nous vivrons pour ta gloire, mon bénévole, père Dieu. Nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi, l heureux d'avoir un Père comme toi, l heureux d'avoir un consolateur comme toi. Merci pour ton Père, à toi la gloire et à toi l'honneur et à toi la puissance et la victoire. Pour Merci pour ta bonne santé. Merci aussi pour la délivrance totale oh Dieu, que toi tu manifestes à en tes enfants ce oh soir. Je t'en suis vraiment reconnaissant, je te louerai, je te servirai, mon oh Dieu. Merci, merci Seigneur, merci oh Dieu du ciel, mon âme se loue, et mon âme se glorifie encore en ce temps Du Père. Je te remercie. Je te loue tout mon cœur. et je chanterai la gloire de âme, âme, ton Sois béni. Sois glorifié. Merci, Soir. Oui, Merci, Seigneur. Merci. Mon âme, tu loues et mon âme, glorifie ton Seigneur. Tu es la lumière qui éclaire encore. Tu es le secours qui ne marche jamais autant de la détresse mon roi. Tu es celui qui nous soutient. Tu es notre force, mon bénéme, pas de Notre lumière sur ce chemin, mon Père Dieu. Tu es clair et, et tu soutiens encore davantage. Sois béni, sois exalté. Merci, Père. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère j'ai honneur à toi encore Merci, Père. Oui, Père. Tu es incomparable. Amen. Gloire à toi. Merci pour ta présence, mon Merci. Amen. Amen. Gloire à toi. Merci. Oui, Père. Amen. Merci, Seigneur Merci. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Merci. Merci. Amen. Amen. Amen. Amen. Gloire à toi. Merci. À toi Merci. Merci. Amen. Et que la foi Amen. Gloire à toi. Merci. <laughs> Mais Amen. Gloire à toi. Merci. Amen. Gloire à toi. Merci. Toi Merci. <laughs> Alléluia. <inaudible> oui, marche Merci. Amen. Merci. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. <inaudible> See Merci mon Père Seigneur. Béni mon précieux frère. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Honneur à toi, Père Dieu. Tu es celui qui nous a donné les territoires, mon roi. Nous le possédons, mon béni, mon Père Dieu. Chaque lieu, chaque endroit, mon béni, mon Père. Oh, nous sommes générés, bénémoins, Père du Saint. Oh, nous sommes des conquérants, bénémoins, Père Dieu. Oh, des victorieux, mon roi. Nous avançons avec ton autorité, Père. Oh, béni soit ton Seigneur, mon roi. Oange et à toi aujourd'hui Dieu est venu pour libérer les Et nous te disons merci. Nous t'aimons Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que nous pouvons aimer ici. es le seul qui nous avons vraiment foi. Nous te remercions, Père Gloire et honneur à toi. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci. Oui, oh, nous avons l'autorité, mon sauveur. L'autorité, Seigneur. Nous te remercions. Seigneur toute la puissance la de, de l'ennemi le oh, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous a donné le pouvoir, merci. de nous n'allons pas ignorer heure. tout ce que nous davantage. Nous sommes heureux. Alléluia. Nous Et nous, nous, nous te remercions. Notre âme, la prière, Seigneur Jésus. Alléluia. Souviens-toi de nous. Sanctifie encore cœur Chaque promesse dans la Bible est liée. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois me... Shout for me! We shout Mon frère, pour ma soeur, mon pas du pour nos enfants, nos petits enfants, bénémoins, Père Dieu, inclus dans la promesse, mon pas du nous possédons ce que toi tu nous as donné. Alléluia. Nous prenons position, mon roi. Seigneur, nous ne voulons pas dormir, mon béni, père, au Dieu. Nous voulons conquérir les territoires, mon béni, père, du Dieu. Ce que tu nous as donné, Père, nous revient de plein droit, mon béni, père, du Oh, Dieu, la délivrance de mon frère, la délivrance de ma soeur, la guérison de mon frère, la guérison de ma soeur, la guérison de mon fils, de ma fille, de Pères, mon petit garçon, Seigneur, de mon époux, de tous, qui nous a donné, Père, au Dieu, de chacun de mes frères et soeurs, mon roi, qui nous la paix. a donné cela, Père. Alléluia. Satan n'a plus de pouvoir. Ton volonté au nom de Jésus-Christ Que le peuple soit libre Alléluia Qu'il soit guéri Qu'il soit délivré Oh gloire à Dieu Alléluia Ton autorité est tellement puissante mon roi Tu es venu pour libérer les captifs, mon bénévole Père Dieu Oh oui Père Nous possédons le territoire mon bénévole Père Parce que tu l'as dit mon roi Oh Dieu, tu as guéri nos maladies, mon bénévole Père, tu dis ça. Tu as libéré les captifs, mon roi. Alléluia. Tu as mené les captifs à la captivité, Seigneur. Gloire à toi. Honneur à toi. Le grand conquérant, mon bénévole, Père. Merci. Toi les puissants vainqueurs. Nous oh, te disons merci, Père. La puissance et la victoire. Merci, Père. Oh oui, oh oui. Merci pour tout, parce que tu vis. Puisque tu vis, mon sauveur, nous vivons également aussi. Oh Dieu, nous sommes heureux de vivre pour ta gloire. Comme nous l'avons chanté, Père Saint, chaque promesse dans la Bible. Amen. Chaque chapitre, chaque verset et chaque ligne. Et nous le croyons aussi, mon sauveur. Merci encore pour ces instants. Car nous t'avons ainsi pris à remercier pour tout, Père. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais juste que vous m'accordiez un moment. Je vais demander à mes frères de pouvoir passer ici, juste rapidement. Comme ça, nous prions et puis vous allez aussi descendre en bas. Accordez-moi quelques minutes. Je voudrais inviter notre frère Christian qu'il puisse avancer ici. Je voudrais aussi demander à notre frère Rosario de venir ici, à notre frère Zaché aussi de pouvoir venir. Vous pouvez aider notre soeur à pouvoir s'asseoir, on priera pour la paix. Tu peux aider la soeur à pouvoir soeur tu peux la prendre. Vous pouvez la prendre pour qu'elle s'asseoir. La soeur Rebecca, tu peux aller t'asseoir. tu reviendras. Que Dieu te bénisse. Te bénisse richement. Je te verrai tantôt. Je voudrais aussi demander à mon frère <coughs> Yves. Tu peux venir moi. Il nous manque encore notre frère Daniel, il n'est pas là. Notre frère Bernard est aussi en chemin, il vient aussi. J'ai voulu juste que vous m'accorder ce moment pour que je puisse remercier ce frère. Je commence par notre précieux frère ici. Je crois que vous l'aimez, n'est-ce pas? Amen. La joie que nous avons, c'est la grâce que Dieu nous a accordée de pouvoir l'avoir. Vous voyez comment Dieu l'utilise effectivement à travers des chants et des cantiques. On voit vraiment un don quand il est en opération. Et puis dans les exhortations aussi. Oui, J'ai entendu des témoignages effectivement, comment Dieu... Et je vous l'ai dit aussi que j'étais parti quand je suis revenu. Vous, avez, vous connaissez celui que j'appelle le général c'est suite à ce qu'il a eu à pouvoir apporter que le général a cru. Que le général veut être baptisé. Nous voulons reconnaître ce que Dieu fait. Quand je pars en voyage, il a souvent une tâche aussi pouvoir, il va pouvoir vous conduire dans les chants quantiques, effectivement, ainsi de suite chaque fois, c'est comme ça Mais il reste avec nos frères qui sont donc ici, c'est pour ça que j'ai appelé notre frère Yves en présence aussi de frères et sœurs aussi de Bruy qui sont ici je voudrais très sincèrement mon frère Yves je crois que aussi je m'associe aux frères et sœurs ici de l'Assemblée. Pour te dire d'abord que nous t'aimons beaucoup. Amen. Ce que tu entends, ce ne sont pas des mots, Amen. mais l'expression en fait Amen. de ce que nous avons dans notre cœur. Ces frères et sœurs t'aiment beaucoup. Il y a aussi ceux qui sont connectés sur Internet, dont tu sais bien aussi, qui ont exprimé aussi l'amour aussi à ton endroit. Je te l'ai dit. Je voudrais donc te remercier en présence de tous, de faire fond de mon frère. Parce que ce n'est pas facile de pouvoir quitter Bruy pour venir aussi apporter la parole de Dieu ici. Parfois, les frères de Bruyé se disent « mais il va effectivement et nous, nous effectivement, c'est aussi votre pasteur. Et aussi une grande bénédiction pour nous aussi. Amen. Donc nous vous remercions pour les sacrifices que vous consentez, pour qu'ils puissent quitter là-bas et venir ici. Dieu nous a donné la grâce de pouvoir l'avoir. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Que le Seigneur vous bénisse pour la patience que vous avez toujours eue aussi, lorsqu'il pouvait quitter aussi. Et, il, il ne, ce n'est pas en vain ce qu'il fait, c'est que sa présence aussi est une bénédiction pour d'autres. Quand je pars dans le pays étrangers, on me pose la question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste effectivement là-bas pour apporter la parole effectivement à l'Assemblée J'ai dit oui, j'ai deux frères. Et je sais que quand je demande à mon frère de pouvoir venir, il ne refuse pas. Seulement quand il se concentre, il dit Frère, il souffre, je vois comme il dit, je vais faire un effort. Mais il vient toujours. De tout mon cœur, merci, frère. Est-ce que vous l'aimez Donc, quand je ne suis pas là, il vient. Et lui, il est là. Et notre précieux frère, Rosalie, nous l'aimons beaucoup. Avec lui, on a appris ce que c'est que l'italien. Dieu nous donne effectivement des hommes qu'il connaît. Et pour nous, c'est vraiment une grâce. Nous devons savoir respecter les hommes de Dieu et reconnaître ce que Dieu fait pour dire merci au Seigneur pour notre bénédiction. Mon frère Zaché aussi, pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance. Je l'ai déjà parlé effectivement aussi. Ce sont ceux-là, quand je suis parti à l'étranger, qui restent avec l'église. Et quand je rentre, j'y trouve toujours la paix. Amen. Et je voudrais vraiment te remercier pour cela aussi. Que Dieu... Il est toujours tout beau quand tu me regardes. Et comme le prince d'Égal, mais bon, c'est un fils de Dieu. Amen. Amen. Mon frère euh, Daniel, que j'aime beaucoup, que vous aimez beaucoup aussi. Amen, amen. Mon frère Bernard, vous l'avez déjà adopté de bruit, de bruit. Que les Seigneurs soient bénis. Ce sont ceux-là que le Seigneur nous a donné aussi, qui travaillent travaille ensemble pour la gloire de notre Dieu, afin que le peuple de Dieu aussi puisse recevoir la parole. Je voudrais donc te remercier, mon grand, pour ton amour et pour ton respect aussi, la considération. Et comme je t'ai dit, tiens-toi toujours comme tu t'es toujours tenu. Et le Seigneur te bénira et il agira encore davantage. Amen. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Que Dieu te bénisse beaucoup. Merci pour tout. Toute l'année entière, tu as toujours été fidèle à ton poste. Malgré les difficultés que tu pouvais rencontrer, Tant le travail, dans tout, je t'ai observé. Malgré les difficultés de santé, je t'aime beaucoup. Marie. Je suis heureux que Dieu m'a accordé la grâce voir ta voix, qu'il te bénisse. Merci. Mon frère Rosario, tu connais. Si je savais parler l'italien, je te dirais Regarde ma soeur Maria qui me regarde. Tu dois mettre tous les Que Dieu te bénisse. Vous savez, ce qui me lie aussi avec mon frère Rosario, parce que j'ai été à Piazza Marina dans la contrée là-bas. Vous savez ce qui s'est passé La maman de frère Rosario, elle-même, vous ne pouvez pas vous imaginer, avant même qu'on puisse aller Jusqu'aujourd'hui, sa photo est avec moi dans mon bureau. Et quand les frères partaient, sur parler, ils se souvenaient encore davantage de moi, en fait. Donc, la famille de frères Rosario, on est aussi lié comme ça. Tout ça, c'est toujours Dieu Amen. qui fait comme cela, effectivement, aussi. Que Dieu euh, te bénisse. Merci pour aussi ta fidélité, pour aussi, ta, aussi ta présence, effectivement, ici. C'est vraiment une grande bénédiction. Merci parce que tu es toujours assidu aussi à ta tâche et tu les fais avec euh, bonheur. Avec beaucoup de gens aussi, que le Seigneur te récompense. Et tu vois, tu nous as aussi amené Noémie. Mmh. Et donc, Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir avoir. Ça fait la joie du grand-père, hein, de pouvoir avoir cette petite fille comme ça dans cela. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup pour tout. Mon précieux frère Zachy, tu es vraiment un précieux frère. Je l'avais dit la fois passée, il est âgé par rapport à moi, mais il a beaucoup de respect. Il ne peut jamais lever la voix sur moi. Quand je lui dis une chose, il s'exécute, il fait avec beaucoup, depuis toujours, avec beaucoup de respect. Et je le respecte. Et je remercie Dieu de la grâce qu'il m'a accordée. Mon précieux frère, je t'aime beaucoup aussi. Oui. Hein? <rires> <rires> hey, mon frère Zaché, merci beaucoup pour le travail que tu fais. Je le prie que le Seigneur t'accorde encore beaucoup plus d'années. Amen. Et, la bonne santé aussi. Merci de tout cœur. Alors, on va prier pour eux. Mais avant qu'on puisse prier pour eux, je voudrais, parce que je ne voulais pas que nos invités soient un peu dans... C'est un bon, il, il est trop long, ils sont trop longs. Je vais un peu raccourcir. Je voudrais juste demander à tous les frères et sœurs de l'Assemblée, ici, de se lever. levez vous tous, levez-vous tous. Je voudrais vraiment aujourd'hui à chacun de vous tous, je ne sais pas vous appeler individuellement aujourd'hui, mais à chacun de vous tous, je voudrais vraiment de tout mon cœur vous dire merci. Amen. Merci pour votre présence. Depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à la veillée, on a traversé ensemble avec vous. Et jusqu'aujourd'hui, D'autres sont venus par les trains, par la voiture, de la force. Vous avez toujours été avec nous. Je voudrais vous dire vraiment merci. Et vous tous qui avez une tâche, je pense à mes soeurs qui travaillent aussi dans le nettoyage. De tout mon cœur, je vous dis merci. Je pense à mes soeurs qui travaillent à la cuisine. De tout mon cœur, je vous dis merci. Je pense aux informaticiens. Je pense... À interprète, notre frère, aux interprètes, nos interprètes effectivement qui sont là effectivement parce qu'on en a beaucoup maintenant, notre frère et notre frère vous connaissez effectivement, et aux techniciens, aux instrumentalistes, à tous ceux qui placent des tapis, à tous ceux qui ont placé des instruments, frères et sœurs, vraiment je vous remercie. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse richement. Votre présence dans cette assemblée a toujours été une grande bénédiction pour moi. Car je peux voir le peuple de Dieu. Je peux voir aussi la persévérance que vous avez malgré la neige, malgré la pluie, malgré euh, tout ce qu'on peut voir, le vent. Vous ne manquez pas à l'Assemblée. Sauf quand il y a un problème de travail, qui on comprend qu'il y a une comptelle quelque part. Mais quand nous avons le temps libre, jamais vous n'avez manqué à l'Assemblée. Et votre présence a toujours été une bénédiction. De tout mon cœur, je vous dis merci. Que le Seigneur récompense chacun de vous d'une manière aussi particulière pour votre fidélité et pour votre amour. Alors, nous allons prier pour eux et nous aussi, nous allons prier aussi pour vous, de manière à ce que le Seigneur vous bénisse. Prions. Notre Père et notre Dieu, je voudrais te dire merci encore en ce jour pour la joie et la grâce que tu m'as accordé de pouvoir avoir ces hommes, mon bien-aimé qui se tiennent. Oh Dieu, dans ta présence, pouvoir te servir en cet endroit. Que ta bénédiction du ciel leur soit accordée, mon bien-aimé, Je te loue de tout mon cœur de toute mon âme, mon bien-aimé, Oh Dieu, pour tes grandes compassions à en notre endroit, jamais tu ne nous as abandonné, personne, oh Dieu. Tu as toujours été là, présent. Tu as toujours été là pour pouvoir témoigner, effectivement, aussi, prête que, Seigneur, tu nous tiens par ta main à toi, Père. Mon âme te loue, mon âme t'exalte encore pour ton amour, pour tes grandes compassions et ta bonté, Seigneur. Bénis richement, mon précieux frère Daniel, mon précieux frère Bernard, mon précieux frère Yves, Seigneur, que j'aime autant, mon béni, mon Cet enfant Christian que tu m'as donné, mon béni, Patrice, qu'il soit béni, Père, mon précieux frère. Rosario, Père Tubissant, Dieu, mon précieux frère, Zaché, mon bénévole Père Tubissant, je prie encore pour tous ceux que tu m'as donné la grâce de pouvoir t'avoir, mon bénévole Père pour ceux-là qui travaillent aussi dans mon bureau, Père Tubissant, mon frère Jonas, mon frère José, mon bénévole Père Dieu. Seigneur, mon âme, t'es loué et t'es glorifié encore davantage, mon bénévole Père Saint. à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la victoire, mon bénévole Père Tubissant. Je prie pour que tu bénisses encore ton peuple, mon bénévole Père Tubissant, pour leur fidélité, mon bénévole Père Tubissant aussi, leur foi, leur marche avec toi, mon bénévole Père tu es le Seigneur qui appelle, le Seigneur qui attire encore davantage aujourd'hui, mon bien-aimé Nous voulons te dire merci. A toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la puissance. Car nous t'avons ainsi prié, Père Saint, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à mon grand de pouvoir continuer les chants et les cantiques. Et puis notre frère aussi va clôturer par la prière, de manière à ce que nous puissions aussi descendre. Pour que nous puissions aller prendre quelque chose là-bas, en là bas Et vous savez quel cantique j'aimerais bien que nous chantons. Vous voulez le savoir oui. Jésus baptise encore, Alléluia oui. Amen